Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Rollip, 22e épisode de cette saison, peut-être le 105 ou 106e au total. J'espère que vous portez bien ce mardi soir. Je vous vois ici dans le chat, ça fait plaisir de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Hein. Une belle semaine en attente avec pas mal d'émissions. Il y aura également Loop un peu plus tard dans la semaine. Mais aujourd'hui, vous l'avez compris, et c'est un épisode que je vous avais annoncé il y a déjà quelques semaines, nous avons une grande personne. Avant ça, vous savez qu'en début d'émission, j'aime bien vous dire... Voilà, les semaines suivantes, j'aurai un tel, un tel, xx, viendra me voir, tout ça. Je vais vous regarder dans les yeux pour vous dire que pour les prochaines semaines, il n'y a... Rien de prévu. <rire> il y a tout simplement rien de prévu parce que la semaine prochaine, je prendrai une petite semaine de vacances histoire de pouvoir redémarrer la machine et terminer la saison comme il se doit. Donc je suis totalement ouvert aux suggestions pour le calendrier que je ferai à partir d'avril. C'est-à-dire dans deux, trois, quatre, 5 six semaines. De même, j'en profite pour vous annoncer quelque chose. Olive, c'est très souvent en live. À peu près trois émissions sur 4 sont en live. Une sur quatre est à peu près enregistrée. D'accord euh, Tout simplement parce que des fois, ça peut convenir à l'invité de le faire en enregistré. Je préfère une émission enregistrée que de ne pas faire d'émission tout simplement. Et... Euh, il faut savoir qu'à partir d'avril, à peu près, je montrerai à Paris qu'une semaine sur deux. C'est-à-dire que quand je montrerai, je ferai une émission live et une en enregistrée qui sera diffusée du coup la semaine d'après. Donc comme ça, au moins, je vous dis tout dès le début, il n'y a pas de, est-ce que c'est live Pas live, nanana. Et bien vous verrez, quand je suis avec la tablette, c'est live. Quand je ne suis pas avec la tablette, ce n'est pas live. Voilà pour les détails. Euh, J'ai vu certains de vos noms, de vos suggestions, des noms très sympas, Villebrequin, It's the Road, bien d'autres. On verra tout ça et j'enverrai des petits messages. vous inquiétez pas, histoire d'organiser tout ça et de vous proposer, comme d'habitude, un calendrier aux petits oignons. Pour le reste, bah, j'espère que vous portez... Eh bien Aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous avons un grand monsieur du tube qui a directement accepté de venir dès que je lui ai fait la proposition sans aucun chichi. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric de la chaîne Joueur du Grenier. Bonjour monsieur, comment vas-tu Salut, ça va bien toi Ouais, ça va super, super. Bah, merci de me recevoir. Ah, très heureux. Franchement, comme j'ai dit, je te l'ai dit en off, je le redis en live, le fait d'avoir accepté directement, ça m'a enlevé une belle épine dans le pied. Parce qu'il y en a certains, je te cache ah ouais pas c'est un peu plus difficile de les ah, C'est quoi Il dit non, puis oui, puis non euh... bah, oui, non. Ou alors, euh, organisation un peu euh, bancaire. Alors, cette date, oui. Alors, non, deux jours avant, tu vois. Donc, ça te complique un petit peu la chose. Certains répondent pas ou mettent un peu de temps. Tu peux la recourir <rire> après. Donc, c'est très désagréable. Quand toi, tu m'as dit oui dans la soirée, j'ai fait rafraîchissant après tu as eu de la chance parce que des fois ça m'arrive de, de laisser traîner un message et tu sais je fais le truc que font tous les gens euh, qui ont gros, un gros emploi du temps c'est je réponds mentalement et je fais oui <rire> mais juste je réponds pas <rire> dans les faits t'as rien dit Donc dans ton ouais. tête tu t'étais dit ok et t'as complètement oublié de donner la suite ouais. et ça se trouve le truc n'a plus lieu derrière tu vois c'est ce que je me suis d'ailleurs parce que je, je suis revenu te message que hier alors que ça faisait un alors, mois et demi moi très honnêtement je pensais que c'était annulé parce que je l'ai dit d'ailleurs aux, aux autres et je me suis dit euh, j'aurais dit euh, je, je pas j'ai pas un truc euh, le, le 15, j'ai noté Zach en roue libre le 15 sur mon calendrier et je vois qu'on est deux jours avant, euh, aucune nouvelle donc peut-être c'est annulé. Donc, euh... <rire> Franchement ça n'était pas du tout, c'est l'exercice même de ce que tu viens de, de dire, tu vois le fait que mentalement... T'as répondu non c'est bien tenu. <rire> <rire> c'est ça mentalement je m'étais dit bon ok c'est cool on a une date et quand quand la veille j'avais vu que je n'étais toujours pas revenu de relancer j'étais <rire> j'espère que c'est bon, c'est pour ça que j'ai envoyé un message en mode ouais alors du coup demain 18h quand tu m'as pas dit que c'était mort je fais yes <rire> ça va tout va bien en ce moment tout roule ça va, ça va. Ben là, on vient de sortir notre euh, notre dernière vidéo, donc euh, c'est pile le moment où ça va. En fait, ça aurait été deux semaines plus tard, ça aurait été compliqué. La, la semaine d'avant, ça aurait été compliqué, mais là, ça va. Cette semaine, c'est bon. En sortie d'une vidéo, en général, c'est les quelques jours un petit peu plus chill, un petit peu et ça. ça permet d'évacuer. C'est en fait en sortie de vidéo, on entre dans la phase de recherche de la vidéo suivante. Donc c'est le moment où on n'est pas encore en écriture, on n'est pas en tournage, on n'est pas en montage, on n'est pas en panique en mode genre il faut vite, faut vite finir. Là, on est, ça va. On est en train de, de commencer à réfléchir. Enfin, on est en train de commencer à regarder les trucs dont on a besoin pour la prochaine vidéo en fait. Ah là là, et on voit que celle-ci a marqué un incroyable Castlevania, on le voit dans le chat, les gens sont très contents, ils ont l'air ils d'avoir apprécié, je l'ai regardé en plus celle-ci, bah si. franchement très belle, le, le petit lore au début sur les vampires, les carpettes et tout, ça m'a un petit peu un petit peu inspiré. Alors, je suis très content que ça aille bien pour toi en ce moment, donc ça veut dire que tu viens l'esprit libre et libéré, Zach Enrol bien un petit classique comme d'habitude, comme à chaque début d'émission. Pour en savoir un petit peu plus sur toi, je vais me permettre de te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire. Alors, bah, je m'appelle Frédéric Molas, je suis né à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Euh, j'ai perdu l'accent au fur et à mesure, parce que c'est vrai que plein de gens euh, disent « Ah oh, mais il a perdu l'accent, c'est plus le même !» Si, c'est un accent, ça se perd, voilà, faut savoir. Euh, et puis ensuite, euh, les études que j'ai faites, j'ai fait un... Alors au lycée, j'ai fait un... Ça s'appelait STT à l'époque. D'accord. Je crois que maintenant, ça s'appelle STMC, il me semble. STMG STMG, peut-être. D'accord. Ouais, c'est ça. ça. Donc, euh, Sciences Techniques Tertiaires, Options, Action et Communication Commerciales. Ok, c'est du STMG, c'est du STMG. Voilà. <rire> euh, suite à ça, j'ai fait un BTS, Communication des Entreprises, qui est un truc ronflant, qui ne sert à rien, Enfin, vraiment. Je n'ai fait que des études qui ne servent à rien. Vraiment En fait, oui, ouais, euh, j'ai fait... Parce que final, finalement, euh, j'ai atterri dans la vidéo parce qu'en fait, j'ai commencé à monter des vidéos en dehors de mes études, parce que je me suis amusé, tout simplement. Ah ouais euh, en faisant un truc qui s'appelait des machinimas, c'est-à-dire quand tu montes des, euh, des vidéos sur des images de jeux vidéo. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire du montage, en fait. Euh, mais sinon, toutes les études que j'ai fait, euh, c'était du... <rire> c'est genre euh, strat... En fait... Euh, le truc que j'ai fait, ça sert à devenir stratège de communication. C'est vraiment le truc pour bosser dans la publicité, machin, etc. Faire une agence du consulting. Ouais, du consulting. Je suis stratège. Tu sais, le truc, c'est que tu arrives, tu as 18 ans, tu sors de tes études, tu arrives dans une entreprise, tu fais ouais, je suis stratège. Regarde, <rire> regarde, ils explosent de rire. rire. Donc, ça sert à rien. Et après ça, j'ai fait un, une licence formation multimédia. Ou pareil, euh, qui ne servait absolument à rien, parce que c'était euh, en, fait euh, en fait un truc pour les gens qui, qui voulaient faire du, du code et de la programmation. Et moi, je venais d'une section, euh, genre, un peu plus euh, bah, communication. Pas marketing, Donc, euh, tout ça, machin. Toi, t'étais voilà. plus habilité à peut-être euh, vendre, entre guillemets, des choses, ouais, voilà. des solutions, des services. C'est vrai que, que, faire que du code, quoi. quand on m'a dit « bon alors, euh, aujourd'hui, on fait du C++ et du PHP », j'étais en mode euh, « non ». Je fais des machines, <rire> Non, moi je fais pas ça. Non. Donc voilà, finalement, euh, après ça, bah, j'ai après ça, on a, on, bah, en fait, en fait, c'est après, après tout ce bordel d'études qui n'a servi à rien, euh, j'ai rien foutu parce que euh, j'ai fait Warcraft pendant un an et demi. C'est un job. Hein. C'est ouais, ouais. Warcraft, c'est un taf. Hein. Euh, effectivement, pendant un an et demi, j'ai fait rien d'autre à part jouer à des jeux vidéo Il n'y a rien foutre de ma vie. Euh, et puis un jour, ma mère a entendu à la radio. Euh, une, euh, un truc qui parlait d'une formation euh, qui faisait de la vidéo, et elle savait que j'aimais bien la vidéo. Donc elle m'a parlé d'une formation qui était payée par la région, c'est-à-dire que tu y, y allais et la région te, te, te donnait un petit salaire pour y aller. Petite subvention et tout, propre. C'est ça. Et du coup, euh, j'y vais mais en, en attendant rien du tout. C'est vraiment, j'y vais en mode juste pour toucher les 400 balles par mois euh, d'aide à la région. Quoi. Donc euh, voilà. Et c'est là-bas que je rencontre Seb, en fait et ensuite euh, de fil en aiguille, euh, on est arrivé. Euh, c'est notre ouais. rencontre en fait avec Seb qui a fait que qu'on qu est arrivé là où on en est aujourd'hui. En fait. Le hasard qui fait bien les choses en quelque sorte, c'est ça le, le hasard. Que la que... communication radio comme ça qui a permis euh, de débouler une tonne de choses derrière. Il y, y a un univers où, où ma mère n'a pas allumé la radio ce jour-là et je suis jamais allé à cette formation et, et je sais pas ce que je fais. <rire> tu as dit un truc marrant au début, tu as dit qu'un accent ça se perd. En l'inverse, est-ce que tu penses que ça peut se gagner? Oui. Oui, mais en fait, en fait je... toi, tu viens de Lyon, c'est ça ouais, Exact. Genre, je ne sais pas s'il y a un accent à Lyon, je crois pas, non Alors apparemment, à Lyon, c'est des hauts un peu plus appuyés, genre sur le mot rose, tu vois. Apparemment, je dis, enfin, pas moi, mais en fait, ceux qui ont l'accent lyonnais, ou de ouais. la région lyonnaise, ne disent pas rose de la même manière qu'ailleurs, tu vois. D'accord. Bah, je sais qu'un accent, ça se perd et ça se regagne très très vite, en fait. Euh, par exemple, quand je, dans le... quand je retourne dans le sud pour les vacances, à Noël ou quoi, euh, très vite, je suis entouré de gens qui ont, qui ont l'accent, et très très vite, l'accent, tu le reprends. C'est comme ça, c'était l'action... Ouais, bien sûr c'est un truc culturel, l'accent c'est une construction culturelle donc euh, c'est euh, ça, ça revient très très vite aussi. ouais c'est ce qu'ils disent dans le chat l'accent de Marseille, ça se regagne vite etc ouais. Moi, je pense avec l'environnement le cerveau qui s'y remet non, et tout, raison, hein. ça doit être assez marrant quand même tu tu as parlé de, de Warcraft etc au ouais. milieu de toutes ces études et de bah ces compétences qui servent à rien tu sais il y en a ils sont capables de dire ok dans ma vie d'après ces quelques compétences d'études m'ont servi à faire je sais pas de la comptabilité du droit ta tata à un moment professionnellement toi apparemment ça a vraiment servi à rien euh, bon je pense qu'il y a un truc qui a servi pendant cette période là ah, ça a servi à rien bah, à, à... ou pas grand chose Ouais, pas grand sur chose. Si on peut se permettre, tu vois, de. <rire> ouais, ouais, ouais, ouais. Non, mais après, voilà, après, bon, les, les études que j'ai fait, ça au moins, en fait, c'est ma rencontre avec Seb qui a fait que, voilà, derrière, ça. ça... Mais même la formation en elle-même n'était pas ouf. Mais bon, après, je ne vais pas cracher dans la soupe. Les... Sinon, après, les gens qui, font... qui sont dans le centre de formation, euh, ils vont encore se euh, dire euh, que, je... que je dis de la merde sur eux. <rire> ils vont mal le prendre. Ils vont dire, alors qu'à l'époque, on l'a financé. <rire> bah ouais, mais en fait, le truc, c'est. Moi, je l'ai gardé un peu mauvaise, ma formation, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on était, euh, était la première année de formation. En fait, cest qu'on faisait une formation d'audiovisuel, il y avait personne avant nous. C'était la première année où il faisait ça, D'accord. en fait. Et donc, quand on est arrivé, il y avait rien. Il y avait rien. Il y, a pas de... il y avait les caméras, c'était des caméscopes avec des cassettes mini-DV, parce qu'à l'époque, il n'y avait, pas... avait pas du numérique encore. Et donc, on est vraiment arrivé en mode, il n'y avait rien. On est arrivé, on nous a dit, voilà votre salle de cours d'audiovisuel de, de, de cinéma. Et c'est genre, c'était une... Une salle avec des tables, rien. Vous avez posé les bases de la chose. C'est vraiment, on n'a rien, on a tout construit de zéro. Et en même temps, en fait, euh, la qualité principale quand on veut bosser dans l'audiovisuel, c'est la débrouille. Donc euh, c'est donne un rouleau de gaffeur et démerde-toi. Donc euh, et quelque part ça nous a servi parce que le fait de partir de rien, de vraiment du point zéro où on n'a même pas de matos, on n'avait pas de pied, on n'avait rien. Ces gens en fait la, la, la, la, là où on a bossé c'était une ancienne maternelle donc t'avais encore les encore les, oh les, les urinoirs à hauteur d'enfant ouais. <rire> Dans... <rire> donc <c 'est>... fallait fallait <rire> bien viser quoi. Ouais, et, et du coup le fait de partir de rien finalement ça nous a appris à se débrouiller en fait euh, et, à, et à faire du système D en fait. Ça c'est intéressant parce que c'est vrai que ce côté débrouille t'en as. Allez, bon, pourcentage sorti des fesses, tu vois, mais il y en a 50% qui vont se noyer dedans, parce ouais. qu'on on les a pas guidés, ils n'ont pas de choses pour leur, leur indiquer la marche à suivre. Et tu as à 50%, ça va stimuler leur créativité, tu vois. Combien et donc, du coup, bah, derrière, ça te développe une qualité vraiment euh, assez grosse et qui et va te servir dans plusieurs pans, tu vois. Ouais, ouais, et complètement. Et en vrai, euh, parce qu'une euh, anecdote, c'est que très souvent, on voit, je vois des, des gens qui ont fait genre l'ESRA ou des gros trucs audiovisuels euh, qui, qui vont sortir et, et, et, et quand ils vont arriver dans un truc où il n'y a pas tout le matos qu'ils avaient, genre quand ils étaient en école, ils vont arriver et ils vont faire Non, attendez, je ne peux pas filmer cet arbre, je n'ai pas mon 40 mm. Enfin, tu vois, et, et tu fais Non, mais on s'en fout, euh, démerde-toi. Enfin, tu vois, c'est. Et. et chez le, la débrouille, ça fait partie des qualités à avoir pour bosser dans l'audiovisuel. Donc au contraire, tu, tu te débrouilles, avec, tu fais avec ce que tu as, hein, mmh, as, as. Total, pas... total. J'ai reçu carnage ici d'OTP, tu vois, qui produit la plupart mmh. des grosses émissions Twitch, tout ça, machin. Et il disait plus ou prou ce que tu disais vis-à-vis -vis de ce côté un petit peu débrouille à prendre sur le tas, avoir la curiosité aussi de te mêler dans l'audiovisuel, par exemple, tu sais, sur une équipe ou un plateau ou un truc, de ce que font les autres autour ouais. de toi. Comme ça, tu te rends compte aussi des différents enjeux. Donc, euh, ça, ça, ça fait écho un peu à ce que ouais. tu dis, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, moi, pour ce que je voulais dire, au milieu de tout ça, donc de ces études, de cette débrouille. Bon, après, je suppose que ça a commencé plus tôt. Niveau jeu vidéo, ça a donné quoi Niveau premier amour, première console début de la chose, quoi. Ah, jeux vidéo, moi, j'ai commencé très jeune, en vrai, parce que jeux vidéo... Oh, euh, premier... La première... Ah. Ça remonte tellement loin. C'est euh, mon père quand j'étais euh, quand j'étais petit m'emmenait tous les week-ends en fait parce que mes parents sont, ont divorcé quand j'avais genre un an mmh. et euh, donc euh, m'emmenait tous les week-ends. En fait, il allait jouer au PMU et boire des coups <rire> et il me filait il me filait euh, 30 francs euh, pour aller sur les bornes d'arcade en fait. Et euh, c'est comme ça que, que c'est là où j'ai vraiment joué mes premiers trucs de jeux vidéo. C'était des bornes d'arcade dans un vieux PMU qui sentait la clope. Et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai Découvert vraiment le jeu vidéo. Après, euh, ma première console, euh, je crois que je l'ai eue vers 8 ans, à peu près. C'est pareil, c'est mon père aussi, qui en voyant que j'aimais bien les jeux vidéo, m'a offert une Lynx Atari, euh, du coup, qui est une console portable couleur, euh, qui est sortie, pff, ça devait être en 91, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et que première console que j'ai pété aussi euh, puisque c'est euh, je, je me souviens très bien que j'ai joué dans ma chambre sur mon lit en fait à un jeu qui s'appelait Rigard, jeu de plateforme et chaque fois que je perdais je mettais un coup de genou sur ma console. C'est pas, ah là... pas ouf. C'est pas ouf. <rire> Jusqu'au moment où elle s'est pas rallumée euh, et que euh, voilà. <rire> Papa. Euh... Mauvaise qualité la console là quand même, hein. pas ouf hein. Ah ouais, j'avoue, mais, euh, mais sinon après ouais, ben, pendant ce temps là je voyais, j'avais vu chez, chez des amis qu'ils avaient la, la NES et ils jouaient à, à Chip and Dale à l'époque ou à Tortue Ninja sur NES euh, ou aussi euh, j'avais des amis de, ma, de mes demi-sœurs qui avaient une Atari 2600 avec le jeu Astéroïde, donc ça, ça remonte, c'est vieux quoi, c'est très vieux mais ouais j'ai jamais arrêté de jouer à des jeux vidéo en fait j'ai toujours joué en fait. Ce, ce côté borne d'arcade ça aussi a été le début pour énormément de gens. Hein. Ouais. Euh, moi pareil dans les bornes d'arcade, j'avais commencé bah je, ça a pas été les premiers jeux, tu vois mais des virtua tennis, des ouais. euh... Non, n'était pas mille tagir solide mais des petits il y avait alors un petit duo qui démonter tout ce qu'il faisait en avançant au fur et à mesure. Je sais plus comment ça s'appelait, mais certains. Bubble, bubble non Non, certains vont dire que c'était un duo avec euh, un, une sorte de mini jeu de guerre où tu vois, tu avançais, tu avais des armes et tu dégommais des zombies. Metal Slug, bien sûr. Metal Slug, d'accord. Oui. Ma description était assez, euh, pas ouf, <rire> mais c'est Metal Slug, exactement. C'est pas vraiment des zombies, mais oui. Non, je suis plus de tête. Franchement, j'avoue, <rire> ça fait un paquet d'années que j'ai pas joué. C'est assez drôle et de de, de voir que l'impact qu'a pu avoir du coup en quelque sorte ces petites euh, bornes d'arcade euh, pour des gens. Toi, derrière, quand tu as commencé euh, cette formation et que tu as dû être un peu en débrouille, où tu rencontres Seb à l'époque, mmh. c'est comment, parce que tu nous dis que tu as fait des machinimas derrière, donc des montages faits à partir d'images de jeux vidéo, c'est comment que tous les deux vous êtes dit, tiens, ça, pas mal, on va en faire un petit peu, quoi. Bah, en fait, ça, c'est une anecdote que j'ai souvent racontée, c'est qu'on euh, avait un cours, euh... en fait, on a, des fois, ça nous arrivait de fonctionner par duo, par trio, enfin, euh, mmh. on se mettait en groupe. Les projets de groupe, oui. Ouais, ouais c'est ça, les projets de groupe. Et on avait un cours qui s'appelait un cours de sémiologie est donc un cours où on devait analyser, euh, enfin c'est un cours d'images, on te fait remater des vieux films genre euh, le, le machin Potemkim, des, des vieux trucs vraiment, des, des vieux films, c'est un peu de la branlette. Et euh, on avait un exercice où on devait en fait à partir d'images qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, recréer une histoire. Euh, donc en fait, euh, savez moi on se retrouve dans le même groupe à l'époque. Euh, on se connaissait pas spécialement, pas plus que ça en vrai. Et euh, là où tout le monde avait pris l'exercice super au sérieux, mais en faisant des, des, des trucs dramatiques, des gens, oui. Alors, je, L'histoire d'un homme euh, qui, qui divorce de sa femme, machin, des trucs dramatiques. Nous, on a regardé nos images, j'étais à mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça monde... Et on est parti dans un truc où on s'est dit, vas-y, on fait n'importe quoi. Et donc, on, on, on, a, on a créé une histoire qui s'appelait Jeanne et le castor, qui était une histoire d'une meuf qui tombe amoureuse d'un chat pour, pour se battre contre des castors et pour sauver une église qui a une forme de nibar Enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, on, on est parti, au moment de présenter ça au reste de la classe, on est parti en fou rire en fait, mais vraiment, parce que c'était de la merde ce qu'on qu était en train de faire. Et on, on est... On, et on s'enfonçait dans, dans le n'importe quoi, en fait. Ce, ce sentiment de malaise quand t'as fait une préparation ouais. ou un rendu absolument merdique, ou entre t'as envie de t'enterrer et d'exploser de rire, quoi. Ouais, mais en fait, c'est on l'avait pas fait sérieusement du tout. Hein. On était vraiment y aller en mode, mais ce cours, c'est de la merde, donc on va faire de la merde. Et donc, <rire> on y est vraiment allé en faisant n'importe quoi. Et, euh, et on était, on était explosé en fou rire devant la moitié de la classe, qui évidemment, parce que le fou rire, c'est communicatif. Sauf le prof qui nous regardait comme ça. Militaire. Ouais, vraiment, parce que lui, c'était vraiment. Ils sont en train de se foutre de ma gueule. Là, ils sont en train de se foutre de ma gueule. Et, euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'après, on a commencé à traîner ensemble quand on a vu qu'on avait euh, les mêmes délires, machin. Et après, on a fait quasiment tous les exercices ensemble pendant, le, pendant les, les deux ans de formation. Les, les euh, prémices de quelque chose qui ça. aura lieu quelques en fait, années après, derrière. Ouais. <rire> c'est assez drôle, parce que du coup, quand as, petite question, quand t'as fini cette formation, t'es sorti à peu près à quel âge euh, C'était. Euh, fou. Ah, je sais, je ne saurais pas. Genre, en, en gros, fait, mon, non, mais je me permets, je t'explique. Mon point pour... de référence, c'est Warcraft, en <rire> fait. <rire> en fait, ça moi, je t'explique, en réalité, euh, fait, en faisant mes recherches, j'ai vu que tu avais posté, bah, du coup, avais commencé, vous aviez commencé YouTube ouais. pardon, en 2009. Ouais, ça, ouais. Euh, Donc, euh, tu es né en 82, ça faisait 27 ans. Et donc, ouais, du coup. 26 ans, je... les... Quand on a commencé, ouais. Tu as 26, 27 ans et je me disais, si tu as fini la formation, imaginons 22 ou 23, qu'est-ce qui s'est écoulé pendant ces quelques années entre le début de YouTube et la fin de la formation Alors, à, Avant ça, on avait une… Euh, en fait, quand on est sorti de formation, euh, moi j'ai eu une, un long stage de six mois dans une office de tourisme, où je ne foutais rien. C'était vraiment… j'avais un truc à faire, il m'a dit oui, tu fais… Tu sais, on, on m'avait filé 15 photos et on m'a dit voilà, tu as quatre mois pour le faire. J'étais en mode, ok. Donc, je l'ai fini en 20 minutes. Et puis après, je n'ai rien fait pendant cinq mois et 9 jours. Euh, donc, tu allais quand même sur place <rire> Ah non non, je j'ai besoin de bosser chez moi. Vous avez pas le matos ici. <rire> Du coup, j'ai rien foutu. Oh, les 4 mois de vacances ah, royales euh, Non non, mais pff, ils comprenaient rien. De euh, temps en temps, j'ai retourné, j'avais foutu vraiment toutes les transitions de première à transition étoile, la transition cœur, la transition euh, volée. Et ils il faisaient, oh, ouais, c'est génial. Ça quand vous avez fait Exceptionnel. Euh, compliqué. <rire> compliqué à expliquer. <rire> euh, et bon. C'était bon voilà euh, et après ça en fait on avait euh, on s'était réuni avec quatre autres personnes euh, pour créer euh, une association euh, qui, est, qui existe encore, et encore aujourd'hui, des fois, je reçois des appels pour cette association qui, existe, enfin, qui, qui ne fonctionne plus, mais on avait créé une association, que je ne vais pas donner le nom, parce que je n'ai pas envie que les gens retrouvent le numéro, euh, mais euh, qui, qui faisait de la promotion du patrimoine, machin, etc. Et on a commencé à faire des films pour des mairies, ou des choses comme ça. C'est ah, euh, stylé, ça On a fait des films institutionnels, en fait. Alors, ce n'était pas très, très intéressant, c'était essentiellement... Euh, euh, on allait dans des villages... Euh, dans des villages pour euh, filmer euh, la fête de l'artichaut ou des trucs qui se passent. Et ensuite, à la fin de l'année, on fait un petit film pour les vœux du maire, euh, ouais. en mode genre, ah, voilà ce qui s'est passé, euh, d'où vient la fameuse phrase carrefour culturel du sud de la France, le village, <rire> le machin, est à euh, croisée de modernité et tradition. Enfin bon, c'est du, du bullshit, mais vraiment euh, que tu mets à l'infini. Et les maires, ils font, ah oui, c'est vrai qu'on est le carrefour culturel de la France. <rire> c'est euh, euh, mon village de 2500 habitants, c'est bien le carrefour culturel. Enfin, et bref, bref euh, ils se euh, reconnaissent euh, parfaitement là-dedans. Après, c'est diffusé à la mairie en boucle pendant six mois. Euh, et, ils sont contents, est... et en fait, vraiment, des fois, je changeais juste le nom de la ville. En fait, je mettais le même texte et je changeais le nom de la ville. Et les gens faisaient ah oui, ça c'est bien nous. Ouais. <rire> et du coup, non, on a fait ça pendant pendant quelques années. Euh, les deux. En fait, on était quatre au début. Puis très, très vite, on s'est retrouvés plus qu'à deux parce qu'en fait, les deux autres personnes ne croyaient pas qu'on allait faire quelque chose. Enfin, ne pensaient pas qu'on allait pouvoir euh, arriver sur quelque chose. Amener la chose plus loin. Amener la chose plus loin, donc elles sont parties. Et on s'est retrouvés plus qu'à deux avec ça. Et, euh, et du coup, en fait, on a fait ça quelques années. Puis en fait, on est arrivé à un moment donné, on a fonctionné avec un système de contrat aidé qu'on pouvait avoir à l'époque. Euh, et on est arrivé à un, à un point où euh, les, les mairies ont eu moins de thunes pour financer ce genre de truc à un moment donné parce que je ne sais plus, je crois que enfin, l'État a enlevé. Des... — C'est un shift politique, une ouais, mesure y a, X le, Y, quoi. — L'État leur a enlevé des subventions. Enfin, je sais plus comment ça marche. Mais euh, du coup, en fait, on s'est retrouvé dans une situation où on avait encore six mois de salaire. On avait six mois de trésorerie à, à tirer, entre 6 mois et un an, à peu près. Mais on n'avait plus de boulot. On n'avait plus, plus rien à faire. Donc ben, là, il s'est posé euh, la question de qu'est-ce qu'on fait pendant cette année Donc est-ce que, un, on continue à faire des films pour des mairies euh, juste histoire de ne pas avoir un trou dans le CV, tu sais euh, deux, est-ce qu'on prend un an de vacances Un autre vacances. Sabi euh, part de son côté, je pars de mon côté, un autre vacances. Et puis après, euh, chacun part de, so de son côté, vive sa vie. Ah, vive la vie, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ou trois, est-ce qu'on fait euh, quelque chose euh, qui, euh, qui nous plaît un petit peu Et est-ce qu'on essaye de s'amuser et de, de rester dans la vidéo, de faire de la vidéo, mais en faisant quelque chose euh, qui, qui nous plaît Et euh, donc, on connaissait euh, à, à cette époque... Je me, je me souviens très bien, c'est marrant, parce que je me souviens précisément de, du moment où j'ai parlé à, à Seb du... Parce qu'on regardait tous les deux le, le concept de l'Hangri Video Game Nerd, en fait, qui s'appelle, qui est notre équivalent américain, qui lui fait ça aux états unis et je me souviens très précisément du moment et du lieu où j'ai parlé à Seb et que je lui ai dit « "Eh ce serait cool qu'on essaye de faire le même genre de truc en français, machin, etc. » Dis-nous, quel est le moment C'était dans la mairie de Bages. C'était la mairie de Bages, qui est un petit village à côté de Parpignan. Mais bageois, si vous nous écoutez. C'est ça. Et je me souviens très bien, on était en train de faire... Je me souviens qu'en fait, on nous avait demandé de cacher des caméras pendant la réunion du conseil municipal euh, parce qu'ils voulaient faire un espèce de, de, de, de, de truc caché pour les gens du conseil municipal. Bah, ils voulaient faire un prank Ouais, c'est ça. C'est un prank bien avant l'heure. il voulait faire un euh, prank Et du coup, on, on avait caché des caméras, mais on n'avait rien. Donc, on avait fait des gros trous comme ça pour cacher des objectifs de caméra énormes. C est, c est, on a, des mini caméras, ça n'existait pas, genre Lego. Enfin, on est en 2007 peut-être à ce moment-là. Et, euh, et donc, on, on, on discute de ça et on, on se dit ah, ça serait bien de faire ça. Et euh, donc, avec ça, on se dit bah ouais, pourquoi pas. Donc, euh, donc on, on sait qu'on va à ce moment-là essayer de faire un, un truc un peu qui va parler de ouais. vidéo. Mais pas forcément en fait sur les jeux rétro parce qu'en fait faut savoir, joueur de grenier, au début c'était pas sur les jeux rétro. En fait, la première émission, l'émission zéro de joueur de grenier, c'était sur des jeux c'était sur des, des petits jeux flash indé machin etc. Et je sais que les, les premiers jeux qu'on avait euh, envisagé de faire, c'était du... alors il y avait Toribash qui est un truc, euh, un jeu de baston de ragdoll nul et il y avait un autre jeu trop bizarre où c'était des desserts avec des têtes d'humains, enfin, je me souviens, voilà et donc on avait commencé à écrire quelque chose là-dessus, et, euh, et en fait très vite on est on, on en mode genre, ça nous emmerde, ouais. euh, c est, c est pas, ça nous parle pas, enfin, et parce que Seb et moi on a un mois d'écart en fait, donc on a vraiment connu exactement les mêmes choses. Même génération, même référence, même tout. Ouais. Et donc on s'est parce qu'à la base on ne voulait, voulait pas faire comme l'engrais vidéo game nerd, parce qu'on se dit ah, ça fait chier quand même de reprendre exactement le même concept, c'est un, un peu du plagiat. et donc donc on fait un truc différent et finalement on se dit ah ça nous fait, ça nous emmerde quand et en fait on se dit bah c'est bon que je veux dire ok euh, la vgn il parle de jeux vidéo mais c'est nous aussi on a une jeunesse tu vois euh, il a le même âge que nous la vgn donc euh, c'est pas parce qu'il en a parlé c'est pas parce qu'il y a un mec au bout du monde qui en a parlé que ça devrait nous interdire à nous de ouais. le faire aussi tu vois ouais, ouais, bien sûr et, et donc bah, on se dit bah fuck it on le fait euh, et donc c'est comme ça qu'on lance le concept aujourd'hui. du Renier, du coup mais je crois que tu avais dit en plus il euh, y a quelques mois année que genre vos deux premières vidéos même toi avec un oui. peu de recul oui, oui, oui, oui, oui. c'était les deux premières vidéos c'était vraiment un peu trop de la repombe notamment au, au niveau des têtes et des gimmicks à l'époque on n'avait pas trop le format parce qu'on a mis quand même euh, je pense qu'on a mis 6 7 vidéos à trouver notre format tro, à trouver un format définitif et les premières vidéos tu sais il y avait les grosses grimaces où je faisais mmh, je prends le jeu mmh, je et je pourris et euh, c ça c'était vraiment vraiment un peu trop de la pompe et en fait c'est à vraiment à partir de l'épisode de dragon ball où on a commencé à trouver notre format à nous c'est à dire un format à base de un petit peu de mise en scène des sketchs et le, la vidéo avec euh, un début, une fin, enfin une histoire qui se tient le long, le long du truc. Ouais, plus les voix off, tout ça, machin. Plus les voix off. Ça, ça après, lui, il le faisait aussi, tu vois. Ah, bien sûr. Mais euh, euh, lui, ce qu'il ne fait pas, parce qu'il a, il a, il a essayé de le faire, mais il n'a pas beaucoup fait, c'est de mettre une histoire. C'est-à-dire euh, avec une intro, une conclusion, un truc au milieu, un fil rouge. Ouais, un fil, fil rouge. Fil, voilà. Ou, euh, ça, il ne le fait pas beaucoup, parce que ce n'est pas très américain, en fait, hein, de, de faire. Tu remarqueras, aux États-Unis, il y a très peu d'Américains qui le font, de mettre, des, de mettre des moyens dans une vidéo YouTube. Eux, ils ont, ils ont très ce côté. Euh, à la racheter ouais. très ce côté on le on, on le fait out on... of the box quoi on ouais, est là voilà. on envoie ça quoi. Non mais c'est assez, assez marrant parce que tu vois c'est un, un, pas, pas un débat mais forcément euh, une question qui revient très souvent dans, dans la création que ce soit genre de contenu même musical etc mmh. genre euh, à quel point au début tu arrives avec euh, bah, tes inspirations forcément ouais. et euh, à, à quel moment tu arrives à t'en détacher parce qu'il y en a tu vois même dans la musique ou autre euh, ils ont beaucoup de mal à se détacher euh, de, des choses qui les ont inspirées qui les ont fait du coup commencer de cette manière et, alors que d'autres arrivent assez rapidement au bout de quelques formats bah, notamment comme vous à y mettre leur personnalité, mmh. leur touche perso. Leur, euh, leur quotidien, leur vécu, leur manière de faire, leur pensée, leur goût, tu vois. Et donc, du coup, bah, c'est assez, assez, assez marrant de voir ah. que même vous, ça avait commencé comme ça. En vrai, tu n'inventes jamais rien de zéro. En vrai, dans quoi que ce soit, je pense, le les, les films, les... les... C'est très rare que quelqu'un arrive et invente un truc de zéro. En général, tu arrives et tu es, as, as, as mélangé un petit peu de A, un petit peu de B, un petit peu de C. Tu mélanges, tu touilles et ça, ça donne un truc neuf, tu vois. C'est euh, pour ça que bah, nous, ça a mis du temps, ça a mis quelques vidéos à se démarquer quand même, c'est normal. C'est assez marrant parce que quelqu'un du coup qui, qui, qui demande dans le chat je me permets de prendre mais il y en a un qui demande si à l'époque vous étiez peut-être inspiré aussi de retro game one des choses comme ça peut-être ou pas euh, du tout bon. non pas du tout non vraiment retro game je moi je regardais pas trop euh... bah, en fait j'avais pas les chaînes de la télé j'avais pas... pas game one donc, euh, ouais, voilà. <rire> mais euh, non non c'est pas du tout inspiré de, de, de game one c'était vraiment notre moi les cinq sources d'inspiration euh, qu'on avait et qu'on a toujours c'est numéro un c'est les films des frères zaz euh, donc les frères, les frères Zucker donc tout ce qui est y a-t-il un flic, y a-t-il un pilote euh, tout cet humour absurde en fait qui vient des années 80 Hot Shot, euh, sont, Hot Shot 2, mon film préféré quoi. Euh, enfin mon film préféré humoristique tout cet humour absurde en fait qui vient des, des années 80 euh, c'est vraiment ma grosse référence en, frère, de la, en fait de les, les Az euh, après on avait euh, François Pérus qui est pour moi une très grosse inspiration au niveau de l'humour, j'adore vraiment François Pérus, je trouve qu'il est exceptionnel euh, les euh, les Monty Python aussi un petit peu moins les Monty Python mais ça, ça joue aussi dans le dans le style d'humour aussi différemment absurde ouais, bien sûr euh, le Nostalgia critique aussi qui au final euh, nous a beaucoup plus inspiré en fait que la VGN la VGN nous a inspiré au niveau de la forme le Nostalgia critique nous a plus inspiré au niveau du fond en fait le Nostalgia critique qui donc un un type qui fait des reviews de films aux états unis euh, et qui, euh, qui a aussi une, fo une forme d'humour un petit peu absurde, un petit peu vénère. Un peu décalé, un, un peu... Un peu décalé, exactement. Et donc, qui, lui, nous a beaucoup inspiré aussi. Et euh, enfin, la VGN, du coup, qui, lui, nous a plus inspiré dans la forme, en fait, dans l'emballage réellement, euh, du coup... Euh...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 euh, ou Bibi 300, euh, qui sont mais qui font, euh, qui ont 10 000 abonnés, tu vois. Ça va être ça les plus gros youtubeurs de France, ça va être ça à l'époque. Euh, parce que tous les gens genre Squee Squeezie, Cyprien, ils n'existent pas à l'époque. Ils sont même pas euh, Cyprien, il est peut-être sur Délimotion à ce moment-là, mais euh, ils sont pas sur YouTube. Euh, pour... Et pourquoi il y a rien, c'est parce qu'ici il n'y a pas de monétisation. Quand on commence en 2009, on peut pas gagner d'argent avec YouTube. Ça n'est pas possible. Ça, ça, euh, no, ça, je crois que ça commence à partir de 2010-2011.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 des clims. Hein. <rire> Là, il y a des gens, tu les climatisés intérieurement, ça se voit que la, la, la fête d'avoir dit ça, ça Faut fait ouf, faut, faut, pas vraiment, euh, <rire> faut pas vraiment pousser sur le bouchon quand même. Donc du coup, ah, bah, c'est assez ah, drôle parce que tu t as anticipé un peu une de mes questions. J'allais dire bah, première vidéo 30 septembre 2009, etc. Euh, et maintenant, quand on fait des recherches sur vos vidéos, elles ont toutes explosées, hein, ce taux des millions de vues parce que j'avais demandé c'était laquelle du coup qui vous a fait passer à un autre niveau. Dragon quand... ah, Ball du coup. Hein.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 Et si ça change pas assez, c'est c'est redondant. Nanana, nanana, Exactement. Nanana. Donc, du tu tu toujours étiré étiré il il toujours toujours la la entre, entre les deux en essayant de faire évoluer le format doucement et en même temps ne pas le révolutionner. Sinon, no, no, no, no, no, no, no, no, no, donc c'est no, no, no, no, no, Elle est no, donc no, no, no, no, no, no, no, no, elle est sur les mises en scène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 C'est pas grave. Hein. exactement ce que ouais. je veux dire, tu vois, c'est est marrant. Est-ce que c'est d'ailleurs pour ça aussi euh, qu'à l'époque, euh, tu sais notamment euh, dans, dans toutes ces productions, ça, tu sais, qu'en parallèle vous aviez lancé la, le Bazar du Grenier du coup Ouais, alors le Bazar du Grenier, ça venait en fait euh, à la base d'une volonté de... Euh, bah, déjà de gagner plus de on on peut se le cacher. <rire> Parce que le truc c'est que, le format, le, le truc, que sur, sur YouTube, le format fait qu'un clic égale un clic. Donc euh, si tu cliques sur une vidéo euh, qui mis, que tu as mis un mois à faire,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 euh, pff, je sais même pas si peut-être FF7, remake que euh, j'ai dû mettre, genre, ou, ou Last of Us 2. Euh, mais j'aime pas trop mettre du, du, du contenu fourre-tout en fait, parce que je sais pas, je trouve que je trouve c'est de, de l'arnaque en fait. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais. Je sais pas, je trouve c'est pas. Un côté respect du viewer quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve c'est pas ouf. Donc, et le problème c'est qu'en fait, en faisant ça, on retombe dans le travers où ça prend toujours plus de temps de faire des vidéos. Donc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 parce qu'il y a, je sais pas, il y a, il y a un côté, il y a, il y a un côté sale, es, c'est un, un côté, ouais, j regardé j'ai foutu ma merde, là, vas-y cliquez dessus, tu sais, <rire> je, je trouve, il y a un côté... Euh... Ouais, non, mais j'entends, euh, j'entends, ouais, je l'ai envoyé parce qu'il fallait, hop, ouais, voilà, c'est il y, ce, y, y a ce côté, voilà, j'ai fait ça parce qu'il fallait le faire, euh, maintenant, il faut cliquer dessus, et, et ça, j'aime pas, j'aime bien que...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 on n'a pas le temps et ça rend fou, quoi. Mais parce qu'on ne peut pas se diviser. Quoi. Euh... La fameuse to-do list. Ouais, et pourtant, c'est des truc vraiment cool. Il y a, des trucs... il y a... Il y a un truc qu'on a écrit qui est trop drôle et que j'aimerais trop, trop qu'on tourne, mais on n'a juste pas le temps de le faire. Et, euh... et là, moi, les... par exemple, un jeu en vrac, bah, ça prend quand même quelques jours. Tu vois, bah, parce qu'il faut que je joue au jeu, il faut que j'écrive je... le texte, il faut que je... Que, je le... que je le tourne, que je le monte. Donc euh, c'est euh... con, mais quand tu ajoutes ça en plus du reste, bah, c'est euh, au bout d'un il reste plus beaucoup de temps euh, personnellement. Quoi, tu vois. Bien sûr, c'est normal. Moi, moi, dans une des dernières vidéos du bazar que j'avais vu, étais à côté euh, du coup euh, de Seb et vous étiez genre sur les sièges et tout, vous parliez comme ça. mais bon, ça va, l'esprit est quand même respecté. Ça, ça c'est cool, tu vois. Ça, c'est facile, en fait. C'est facile. Mais euh, c'est peut-être Trop facile ouais. en fait. Ouais, ouais, ouais, j'entends. J'entends, j'entends. Et, et, et pour toi, qui est un, un, une personne qui a traversé quasi tous les âges de YouTube, enfin qui les a tous traversés, dès que tu as commencé en 2009, tu les as tous vus. Euh, la question étant, tu as pu voir au début en 2012, 13, 14, parce que tu as dit notamment que tu savais pas que c'était possible à l'époque les opérations commerciales, donc mmh. les petites vidéos sponsorisées, intro sponsorisées, tweets et consorts, euh, qui faisaient à l'époque polémique. Des personnes ont ouvert grand la porte et sont pris le trombeau de merde en premier pour permettre à tout. Le ouais. reste, quelques années plus tard, vrai. de pouvoir le faire vrai, gentiment. On a, les premiers, ils ont ouvert la porte euh, en mode <rire> Est-ce que je peux gagner un peu d'argent <rire> et, euh, et on s'est pris des sauts de mer genre Oh, les vendus Et maintenant, les gens, ils arrivent en mode Oh, regardez, je mange un sandwich à 8 milliards d'euros, c'est euh, sponsorisé par mon cul. <rire> maintenant, c'est vraiment, il n'y a plus aucune limite. Euh, mais oui, au, au début, les premières sponsors, les, je sais que les youtubeurs, ils y allaient en mode. Euh, je, je me permets de prendre un peu d'argent pour, pour vivre. C'est vrai que ça faisait l'image de ouais. vendu du ouais. siècle, quoi. Alors que maintenant, c'est entré, entré dans les mœurs, en fait. C'est assez marrant. Et du coup, au niveau de cette évolution, toi, de, de, de ce moment où c'était oh, « shame », à un moment où ça s'est de plus en plus démocratisé, où ça a été de plus en plus accepté, est-ce que toi, tu as dû passer par ce passage-là Enfin, est-ce que vous avez... Pas alors, c'est marrant parce que notre toute première OP, on l'a fait très tôt dans la chaîne, euh, c'était des vidéos pour un jeu qui s'appelait « Dragon's Dogma ». Euh, on avait fait des... Alors ça devait être en 2010-2011. Hein. On avait touché... Euh, c'était Capcom et on avait touché 600 euros. <rire> je crois. Je, euh, ou, euh, je crois que c'était ça. Je crois que c'était 100 euros par... Euh, Peut-être 100 euros par vidéo, je ne sais plus, mais c'était une somme... C'est ridicule en vrai, pour, pour 4 vidéos. Euh, 600 balles pour quelle vidéo qu'on avait du mal à C'est comme ça. Euh, <rire> Jusqu'au bout. En vrai, en vrai, ces vidéos qu'on a fait maintenant, on les vendrait pas à moins de, de 30 000 euros. Quoi. Ça, sûr. C est, c est, euh, <rire> donc, euh, c'est parce qu'à l'époque, on savait pas que c'était enfin on, et on était en... qu contente que vous saviez pas c'est ça et on était en mode <rire> ouais, c'est trop bien t'imagines, imagines nous file 600 balles pour deux c'est waouh tu imagines si on divise par deux ça fait 300 euros <rire> on va parler au resto waouh <rire> hallucinant quoi flunch ce soir <rire> euh, et euh, du coup euh, bon voilà la deuxième qu'on a la deuxième op qu'on a fait euh, en fait, non. On, on, on est allé voir. Ensuite, on est allé voir. Euh, on est allé aux États-Unis. On s'est fait payer un voyage. Première fois qu'on voyageait hors de France pour aller voir Cars 2, qui n'était pas ouf. Euh, où on avait rencontré John Lasseter, qui était techniquement une op parce qu'on devait parler de Cars 2, sauf qu'on n'avait rien touché. Euh, zéro. C'était juste. On était invité. Il nous disait oh quand même, c'est bon. Euh, on vous paye le, le billet d'avion. Euh, fait pas chier quoi. Tu vois. Donc euh, bon. Oui, il y a un petit euh, truc sympa quoi. Ah euh, c'est ça. Donc bon, après, on avait rencontré John Lasseter à l'époque. Euh, qui est donc euh, le personne qui avait fondé alors je sais pas si c'est le fondateur de Pixar j'en sais enfin je, euh, je, je sais que pour l'anecdote Seb était super intimidé devant lui moi je avais rien à foutre parce que je savais pas qui c'était donc euh, je, je suis vraiment en euh, mode ça. ça euh, c'est vraiment devant le mec qui a créé Pixar ça euh, fin, mec euh, alors yo <rire> bref euh, rien à foutre et euh, et, et une, une troisième op qu'on avait fait mais qui n'a jamais été aboutie c'était pour euh, je ne vais pas le dire. Je... Pas de souci. Je ne vais pas le dire parce que cette personne est encore dans le... Ah, en vrai, en vrai tout le monde le sait maintenant. Mais, mais c'était pour quelqu'un qui, à l'époque... C'était avant pour maxi C'était pour le jeu SimCity, le, le, le reboot de SimCity. Okay. Et c'était pour une personne qui était responsable, euh, qui était un haut responsable euh, d'une célèbre société de jeux vidéo. Euh, le truc, c'est qu'en fait, quand, quand on y est allé on avait fait euh, l'OP. Enfin, on, donc, on devait parler, en fait, on, on y allait, on, on, on devait faire un petit sketch avec Papy Grenier dans les rues de San Francisco, on avait tourné un truc super sympa, avec, on était avec Sabé et Karim et, et Nico, je crois aussi. Euh, et donc, on, on devait tourner un truc, et, euh, et et donc, on devait parler du jeu, on devait parler de, du jeu SimCity et dire, ah, voilà, de, voilà ce que... Parler du jeu, donc on fait des, des petits sketchs avec les développeurs, machin, etc. C'est rigolo. Et euh, le truc, c'est qu'en fait, quand on arrive là-bas et qu'on teste le jeu, bah, le jeu, il n'est pas ouf. Et, genre vraiment pas ouf. Genre vraiment pas ouf. Euh, genre vraiment pas terrible et donc euh, c'était bien payé à l'époque hein, c'était genre euh, 10 000 balles tu vois euh, donc c'était vraiment bien payé et euh, donc on teste le jeu et à la, et, et à la, à la fin, on, fait, on fait la vidéo et à la fin de la vidéo je, mets, je je mets quand même un truc où je dis où je dis euh, je dis bon voilà voilà euh, c'est voilà c'est rigolo on s'est bien marré voilà la vidéo vous avez vu le vous avez vu le, le jeu mais voilà ce que j'ai vraiment pensé du jeu et je, on se prend mais un de merde de la part donc de ce très haut responsable qui euh, si je dis, là si je disais son nom vous vous sauriez tout ce qui c'est ouais. euh, qui maintenant est dans le foot je crois euh, mais euh, on se prend un torrent de chiasses euh, mais mais vraiment le mec il nous menace en mode genre je vais faire fermer votre chaîne je vais, ah a, oui. je vais appeler votre régie pub et ils vont vous virer t'es es vraiment es en mode de wow waouh tes première op euh, comme ça et du coup on a fait eh, bon, on vous rend l'argent et, et, et du coup cette vidéo n'est jamais sortie donc ça c'était nos premières op se sont mal passées euh, tout ça pour dire mais c'est assez marrant parce que du coup moi, moi j'aurais quand même pensé que la vie, pour qu'ils réagissent de cette manière ouais. en quelque sorte genre elle était sortie quoi tu vois ah non non non non non non c'est euh, c'est euh, ils nous avaient menacé en fait parce qu parce qu'en fait ils voulaient qu'on retire le segment euh, où on, do on donnait notre avis sur le jeu en fait et, euh, et bah, du coup on a dit bah non on va pas mentir aux gens après on passe pour des loups on va investir c'est on passe pour des, pas ouais. bah, des boucs on passe pour des bouffons surtout euh, mm -hmm. les gens ils vont le voir que le jeu il est pas bien hein, si euh, on arrive en faisant meilleur jeu du monde trop cool t'sais, les gens vont dire attends foutez de notre gueule quoi donc euh, et donc du coup euh, du coup ça c'est <rire> voilà les, nos, nos premières op nous ont vraiment refroidi quoi. <rire> ça, ça, ça vous a vraiment mis dans le bain <rire> ouais. comment ça fonctionne quoi c'est pour ça qu'après quand on a commencé à nous proposer des nouvelles OPs on était en mode ouais l'argent maudit ah, ah, ah, ah, ah. alors, alors on, on vous allez signer tous les trucs qui disent qu'on a le droit de dire ce qu'on veut hein. voilà ça, ça met bien, ça m'est bien, ça, ça fait une petite expérience. Ouais. En, en 2017-2018, à l'époque, il y avait un gros débat autour de YouTube et de la télé, mmh. notamment initié par toi-même, j'ai envie de te dire. Tu, tu disais que YouTube, c'était comme un peu de la télé, mais sans moyens, voilà, que ça s'en approchait vraiment beaucoup, que la consommation avait évolué, ouais. que les gens étaient plus sans moi fast food, en quelque ouais. sorte. Ils venaient, ils consommaient, ils partaient, que le contenu travaillé, entre guillemets, n'était pas vraiment encouragé, que ce soit par la plateforme ou même par le public. Euh, ça avait provoqué beaucoup de débats à l'époque ouais, ouais. avec un peu de recul parce que maintenant cette question elle a un petit peu cinq ans mm -hmm. est-ce que tu es toujours d'accord avec ça est ce que tu penses que c'est toujours le cas à l'heure actuelle ou peut-être que ça a évolué dans un bon comme dans un mauvais sens ou que c'est toujours pareil ah bah, euh, le truc c'est qu'en fait là où mon avis a évolué c'est que maintenant je me prends plus la tête là dessus Faites ce que vous voulez Tiens, bas les mais euh, par contre non seulement euh, je le pense toujours mais en plus maintenant c'est là ce que je disais ce que je disais il ya trois ans c'est passé donc c'est euh, genre euh, c'est pas genre je le pense c'est genre ça la... y factuel, est c'est factuel, quoi c'est actuel maintenant vous l'avez dans les yeux c'est euh, c'est et d'ailleurs on le voit que les gens se désintéressent de YouTube maintenant YouTube la plateforme se casse la gueule c'est YouTube c'est une plateforme qui est destinée à crever dans les années qui viennent ah ouais, tu penses ouais je pense je pense, pense. c'est pas c'est une plateforme qui n'est plus adaptée à ce que les gens recherchent en fait les, les gens maintenant et ça je l'avais déjà dit à l'époque les gens veulent du spontané les gens c'est pour ça que les vidéos écrites marchent moins mais même, les, le problème, c'est que donc les gens vont consommer du spontané, euh, du, ce qui a l'air d'être spontané, ce qui a l'air d'être réel. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il va y avoir une indigestion. Parce que quand tout le monde fait ça... Euh, du spontané. Du, quand tout le monde fait du spontané, ben au bout d'un moment, c'est à l'impression de, de, de, de juste regarder... Euh, Pff, tout le temps la même chose et, et, et, et moi je le vois très souvent maintenant de gens qui, qui disent sur je le vois sur twitter de gens qui disent euh, ouais vous avez arrêté de regarder youtube vous aussi ouais, moi aussi ça me fait chier tu sais voilà et parce que c'est, mais je les comprends. T'as un petit feeling de pente descendante qui va, genre, avec ah, un je... sorte de truc qui va s'auto-alimenter jusqu'à. Mais, euh, mais je, mais je, j'en je, suis sûr. En fait, pour moi, la... au niveau du gaming, déjà le gaming c'est complètement délocalisé sur Twitch. Le gaming sur YouTube c'est fini. De toute façon, il faut voir maintenant YouTube, ça n'est plus qu'une plateforme de VOD pour Twitch. Euh, mais euh, au, au niveau, euh, au niveau du reste, ouais, je pense que ça va, ça va suivre aussi. Parce qu'en fait, le truc c'est que euh, le, les commentaires. Quand tu es sur Twitch, les commentaires de, de, de ce qui se passe est aussi important que ce qui se passe à l'écran, en fait. Donc, ça veut dire, parce que très souvent, tu vas regarder un truc qui est marrant, genre, hey, c'est marrant ce qu'il a dit le streamer, et tu vas autant rigoler de ce que le streamer a dit, de ce, que, ce, qui, ce qui se dit dans le chat, tu vois. Et là, ça, YouTube ne le fait pas, parce que YouTube, il n'y a aucun contact, en fait, okay. avec les gens. C'est affroid, quoi. C'est affroid, YouTube, le YouTubeur, il arrive, il poste sa vidéo, il s'en va. Euh, ils peuvent dire « Hey les gars, commentez la vidéo, euh, j'adore lire vos commentaires. » T'as mon cul. Trois <rire> <3 rires> top commentaires. Tu vas lire un petit peu les commentaires pendant 20 minutes, mais après tu vas arrêter. T'sais, moi, moi c'est pareil. Quand, quand, ma, quand ma vidéo elle est sortie, j'ai lu les commentaires pendant deux heures et puis après j'ai arrêté. je sais pas que ça va faire. Je ne vais pas tout le matin lire, mmh, lire les commentaires. Voilà. C'est euh, donc… Euh, je pense que YouTube n'est plus adapté à l'heure actuelle à ce que recherchent les gens. Euh, et c'est pour ça qu'ils essayent de concurrencer euh, TikTok avec les shorts. Hein. C'est une, une tentative désespérée de revenir dans le game. T'en ayant tenté YouTube Gaming pour les lives. Ouais, voilà. Tout en, et Il faut qu'il s'est planté, hein, d'ailleurs, YouTube Gaming aussi. Mais euh, j'ai une veste YouTube Gaming, c'est une relique, je la garde, c'est trop marrant. Es. C'est <rire> comme si j'avais si un, un, <rire> un mugs MySpace. My es. <rire> et, euh, et du coup... Euh, je, je, le, pro, le truc, voilà c'est qu'il n'y a pas cette proximité. C'est ça qui est bien avec Twitch, c'est que le, le, le créateur, il arrive, il peut lire les commentaires, il peut réagir, il peut discuter. Alors, il y a beaucoup moins de monde, mais on s'en fout, tu vois. Tu euh, as vraiment un retour direct. Mmh. C'est quelqu'un qui dit « Ah, j'ai pensé, ah ouais, pensé ça !»« Ah ouais, tu as pensé ça Mais pourquoi ?»« ah, ben, moi, je pense ça !»« Ah ouais, mais si j'ai fait ça, tu, tu, peux, tu peux parler, ouais, tu peux ouais, ouais, voilà voilà Et sur Twitch, le, le, le viewer est aussi moins exigeant. Parce que sur Twitch, le, les gens vont, euh, tolérer, euh, vont tolérer que sur un, vidéo, un live de 4 heures, tu ne vas, vas pas te donner de plier de rire pendant 4 heures. Tu vois. Euh, tu, les gens vont tolérer que tu, pendant 3, pendant, sur un live de 4 heures, tu vas te faire chier 3 heures, mais tu vas avoir du fun pendant une heure. Mais finalement, c'est pour ça que tu es là. Et, et donc, je, moi, je pense que, que ce, ce truc où le YouTuber arrive, poste sa vidéo, s'en va, et les gens réagissent en postant un commentaire dans le vide, en C'est pas quelque chance, chose qui va rester. C est, c est, c est, c'est pas, euh, pas possible. D'accord. C'est pas possible. Je, je, je, moi, j'ai une solution là-dessus, euh, mais je, je pense que YouTube y viendra un jour. C'est le système SoundCloud. C'est dans SoundCloud, quand tu écoutes une musique, tu peux, tu peux dire, euh, si tu as une montée musicale à un moment donné, tu peux dire euh, précisément au Belle moment où il y a musicale, des commentaires au, euh, à la minute. Exactement. voilà euh, Nico Nico le fait aussi en vidéo. Nico Nico, qui est le, le YouTube japonais, euh, tu as les commentaires qui, qui, qui apparaissent en fonction du moment de la vidéo. Et du coup, les, le, la, la personne, tu peux, tu peux le désactiver, mais la personne qui va regarder la vidéo... Ça rend le truc interactif. Elle, exactement, ça rend le truc interactif. Et ça, je pense que c'est une des solutions qui pourrait améliorer le truc de YouTube, parce que là à l'heure actuelle, YouTube, il y a un peu ce feeling de... Tu le vieux site à papa, un peu, tu sais, tu vois ce que je veux dire ça, ça, ça, Plus le temps passe, plus YouTube, ça fait un peu genre le Facebook de la vidéo, tu vois. Ouais, ok, ok. okay. ce que je veux dire Quand même, mine de rien, c'est des mots forts. Tu vois, je trouve que t'es un peu dur quand même sur la chose, tu vois. Ouais, Après, c'est sans doute tu vois, ton expérience, ton avis et tout. Mais euh, tu, tu penses pas, alors je me permets, je demande, tu, tu penses pas que par exemple, le fait, euh, moi par exemple, tu vois, genre je Twitch et YouTube, je les sépare un petit peu. Twitch mmh. pour moi, c'est du live avec la qualité d'un live, les qualités et les défauts d'un live. Par contre, pour moi, sur YouTube, il y a des choses que tu peux porter un peu plus loin, à un autre niveau. La vidéo à froid, ça a aussi ses qualités qui sont différentes de celles d'un live exemple concret moi par exemple je suivais des créateurs genre par exemple des Doc7, des choses comme ça, des mecs qui vont faire des recherches, te compiler ça avec un montage sympa, te permettre de regarder ça à tout moment et ouais. t'as pas besoin d'être constamment là et t'as pas besoin de passer par la VOD même s'il y a aussi les best-of pour ça. Et tu vois Youtube permet d'héberger ce genre de choses qui sont divertissantes quand tu manges entre midi et deux mm -hmm. quand tu rentres le soir du taf ou des trucs comme ça et c'est pas toujours des contenus qui ont euh, la mise en avant ou euh, les vues qui méritent, ah, euh... mais ça se regarde quand même et je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront friands et qui voudront regarder ça et ça passera pas Toujours par le live, tu ne penses pas Je suis d'accord, mais la vulga se casse la gueule hein, en termes de vues. Actuellement, toutes les vues se cassent la gueule sur YouTube. Et je parle, nous, on, on fait moins de vues qu'avant, mais ça va aussi pour euh, Michou, Inoxtag euh, ou les vulgarisateurs, hein, Doc Seven, euh, mm. Léo Grasset. Toutes les vues se cassent la gueule sur YouTube, c'est un phénomène général. Euh, donc, euh, et, et, et il faut comprendre pourquoi, en fait, euh, mais c'est aussi... Il y, y a très certainement plusieurs raisons. Hein, ce n'est pas qu'une raison. Je pense que moi, c'est qu'il y, y a une surabondance du, qualité, de, de, une surabondance du contenu de piètre qualité, mmh. euh, peut-être. Il y a aussi une surabondance du contenu officiel. D'accord. Tu vois ce que je veux dire C'est que maintenant, YouTube... Tu vas tu sur la page tendance, 80% des, des, des tendances, c'est des trucs officiels. C'est des clips de rap, c'est des, des, des trucs postés par des, euh, par des, par des chaînes officielles. De, les Vévo, les dire. compagnies comme ça. les Vévo, ça, ouais. machin, etc. Donc, as, ben, au final, t'as plus ce sentiment de euh, « faites vos vidéos vous-même ». Tu l'as plus, ça en vrai, tu as, as plus l'impression que genre, la, les, la, la majorité du contenu, c'est juste des, des, des machins officiels et des chaînes, la chaîne officielle Universal Music qui vient poster sa musique. Mmh. Et l'autre côté, euh, les, les, les 20% restants mis en avant, ça va être des, des, des, des vidéos schnapps faits à l'arrache euh, par, par des YouTubers que je comprends aussi. Parce que quand... Quand tu sais que de toute façon maintenant les, les, les gens ne restent jamais sur une vidéo en entier c'est de, demander à quelqu'un de rester dix minutes en entier sur une vidéo c'est un exploit c'est les gens ils n'ont pas une, ils n'ont pas une concentration de minutes on sait statistiquement quand tu regardes toutes les chaînes de les chaînes de youtube toutes les, tous les youtube confondus tu sais que les gens au bout de quelques minutes ils décrochent donc à partir de là je comprends que les youtubeurs ils n'ont pas envie de se faire se casser le cul à, à faire des méga vidéos euh, de 30 minutes euh... Tu te fais pas chier, tu te serves bien le mec qui va rester 4 minutes sur la vidéo, il, se barrer, il va se barrer après. t'as les grosses Donc, ficelles euh... pour garder le mec constamment, le, le dynamisme peut-être forcé, les choses comme ça Ouais, mais alors, euh, euh, à l'heure actuelle, je pense que 60, 70% du, du, du, du nombre de vues d'une vidéo, c'est la miniature. C'est une, une bonne miniature. Une bonne miniature, un bon titre, déjà, t'attires le clic. Parce qu'une fois que le mec il a cliqué. Tu, tu, après, tu peux agiter ton cul dans la caméra pendant, ah ouais, pendant 10 finit, minutes. Euh. C'est pareil, il a, il a cliqué. Bah, C'est le phénomène de l'époque où YouTube, il y avait peu d'offres, beaucoup de demandes. Maintenant, beaucoup ouais. de demandes, beaucoup d'offres. Donc, du mmh. coup, euh, ça. C'est ça. C'est ça. C'est en fait, il y a tellement de choses à voir en vrai euh, qu'il y a ce phénomène de euh, je, je, je veux de la vidéo légère. Tu vois J'ai 10 minutes, j'ai 15 minutes, je veux de la vidéo légère, je vais cliquer. Ouais, pas ouf, je clique, ouais, pas ouf, je clique, ouais, pas ouf, je clique, ah, c'est intéressant, au bout de deux minutes, ah, je me fais chier, pas ouf. Mmh. Tu vois, mmh. il y a ce phénomène où tu vas vite, vite, vite, parce que, parce que finalement, maintenant, si tu si as 30 minutes de temps libre à consacrer à quelque chose, tu vas plutôt le consacrer à regarder une série Netflix ou Disney Plus ou Prime une vidéo, machin. En fait, tu as tellement de choses à regarder, tu as tellement de séries maintenant qui sont tellement facilement accessibles, mmh. les séries, que quand tu as du temps réellement, tu vas le consacrer à un gros truc, tu vas pas le consacrer. Donc, euh... Donc en fait, ce qui fait que. Tu vas aller sur des sites comme YouTube quand tu as peu de temps mmh. et quand tu as peu de temps, bah, tu vas regarder des vidéos qui te demande pas beaucoup d'investissement. Euh, c'est ouais, ce hein. moi, c'est moi je pense. Certains, moi, je pense c'est pour certaines. Moi, je pense c'est par catégorie de personnes. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, la catégorie de personnes que tu décris, bah, c'est une réalité. Tu vois, genre il euh, y a plein de, séries ne série Netflix sur. Il euh, y avait un reportage sur les réseaux sociaux, l'impact que ça a sur ta concentration. Ça, on en parle même souvent en live, etc. Les mecs ont du mal à rester focus et trucs comme ça. Donc il y a une catégorie de personnes qui est comme ça et qui va rechercher ce que tu dis, le percutant, le truc direct et tout machin. Puis après, derrière, il y a une autre catégorie de personnes qui est peut-être un peu moins dans ce carcan, tu vois, et qui du coup peut se plaire à regarder des trucs un peu plus froids, des trucs sûr. un peu plus longs, des trucs un peu... Parce que même sûr. si on peut dire que les vues baissent, bon, elles sont quand même, on va dire, pour beaucoup, tu vois, quand même colossales. Et, et, et je pense que même si YouTube était voué à connaître une crise, comme dans toute crise économique, tout ce que tu veux, t'as pas mal de trucs de merde qui vont se casser la gueule, mais ce qui restera, ce sera le plus fort et il restera à construire derrière. oui no, donc du sûr. coup, moi je pense que... Je, je me permets de dire, genre, je dis pas que as tort ou quoi que ce soit, ouais, mais, mais j'espère que, que tu te trompes. Ah oui, non, mais j'espère que je me trouve... Mais après, c'est toujours pareil. C est, c est, y a pas, euh, en fait, là, ce que je décris, c'est un public. Nous, nous typiquement, euh, euh, on a un peu de chance quand même, parce qu'on a un public qui est quand même globalement niche. C'est-à-dire que la, la majorité des gens qui nous regardent, c'est des gens qui ont entre, euh, entre 25 et 35 ans, on va dire. Donc, euh, c'est euh, pour ça qu'on est peut-être moins affecté. Mmh. Mais le, le, la baisse des vues globales, c'est quelque chose que je constate. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui, qui en parlent, tu vois. C'est... Euh, C est, c est tout, tout, tout baisse un petit peu. C'est ouais. pas, pas genre, c'est pas effondré, c'est pas genre abondé, ah j'ai perdu 60% de vue, C'est plus genre, c'est bizarre, tu vois. C'est genre, quand tu, tu regardes, tu sais, ça fait pas ça, tu as les vues, ça fait genre, euh, tu sais, ça défend ouais, très, très doucement Très petite, doucement, en petite sens. pente. C'est ça, c'est une toute petite pente qui descend très doucement et très lentement, mais qui descend, tu vois. Mm, mm. Voilà, et ça, c'est quelque chose, je, je vois régulièrement des gens en parler. J'entends, j'entends, j'entends. Bah D'ailleurs, c'est cool que t'aies commencé à parler de Twitch parce que du coup, j'allais en plus embrayer mm. dessus. Euh, je suis allé voir ton Twitch tracker, si la régie veut bien nous montrer, mais j'ai vu de je crois fin 2019 2020 courant 2020 vous, vous avez commencé à, à, à streamer voilà de plus en plus sérieusement alors ça se voit que tu fais du youtube en même temps parce que t'es pas du tout sur des volumes d'heures de gros twitcher ouais. qui est là 6 heures par jour tu je vois j'ai vu j'ai vu genre je crois vous faites 60 70 heures 80 heures de stream ouais. par mois ce qui est quand même de, de à trois heures par jour hein, c'est largement respectable euh, qu'est ce qui t'a amené au début sur twitch euh, du coup c'est un peu la curiosité le fait que le site se développait en parallèle de youtube euh, le fait que tu as vu peut-être même des collègues t'y mettre qu'est-ce qu'est ce qui qu t'a fait kiffer bah, c'est un mélange de plein de trucs en vrai c'est déjà effectivement bah, j'ai des, des gens que je connais sur Twitch euh, bah, Antoine, hein. Antoine qui est un pote euh, depuis très longtemps, enfin, on se connaît de, de, de, de l'époque de Youtube et, euh, et on, enfin, on se voyait ensemble à les conventions moi j'adore Antoine, c'est vraiment, vraiment un, un ami et euh, du coup, euh, et du coup bah, le truc c'est que sur Youtube on est seul quoi, en fait, tu vois il y a vraiment ce truc où tu arrives, tu fais ta vidéo dans ton coin tu la poses, tu t'en vas et tu passes à la vidéo suivante là où euh, sur... Euh, sur Twitch, il y a moi, ce, ce, et, et en fait, plus le temps passe, plus ben, les gens que je connaissais, ils disparaissent. Tu vois, c'est donc es euh, enfin euh, Fanta, il est plus là. Euh, Mathieu, il s'est arrêté. Bon, il a repris maintenant. Euh, et, et donc, il y a ce truc où. Où ça s'étiole et tu vois les gens avec qui... Euh, les gens que tu voyais en convention, que tu vois plus... Euh, Link the Sun, il reste un peu dans son coin maintenant, tu vois, c'est... Et... Un passage de génération, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et, et du coup, tu tu te sens un peu... C'est un peu le, le côté euh, dernier des Mohicans, tu vois. <rire> <rire> je, je suis solo, là, ouais, quand ouais, même, sur mon île. Et il euh, et, et, et, et y en a plein d'autres, hein, des Youtubers, mais j'ai aucun... Tu sais, c'est... Euh, j'ai aucun point d'accroche avec eux, tu vois, je pas pas bah, m'approcher de, de Michou et Inoxtag et faire euh, « Yo les jeunes !»« <rire> What's up, fellow kids ?» <rire> <rire> euh, tiens, Donc, euh, tu sais, on a, on a deux générations d'écart, bah, donc oui, bien euh, sûr. je me vois pas... Euh, euh, et donc, euh, les, et le truc, c'est qu'on n'a même plus la même vision du, du, de YouTube, tu non, vois. Non, pas du tout. Euh, maintenant, c'est plus des influenceurs, tu vois, les gens qui avaient dessus, alors qu'à l'époque... Quand on a commencé, c'était des gens qui faisaient de la vidéo. Des créateurs de contenu. Des créateurs de contenu. Et c'est deux de choses qui sont différentes. Ce ne, n'est juste pas le même métier, en fait. Et, euh, et, et donc, sur, sur Twitch, c'est cool. Parce qu'il y a des gens... Enfin, Il y a ce côté où on pouvait bah, voilà, jouer, jouer avec des gens. Et aussi, bah, le public. C'est con, mais c est, c est, moi, j'aime bien parler avec... Moi, c'est pour ça que j'allais en convention. C'est J'aime bien parler avec les gens. J'aime bien juste réagir, parler avec les gens, discuter avec eux. Moi, quand je, quand je stream le dimanche, je commence toujours par une heure où on ne fait que discuter. On ne fait rien d'autre. Et, et franchement, les, des, des super streams que j'ai fait, c'est quand des fois, on ne fait que discuter ou euh, genre qu'on finit toujours en, faisant, en regardant des vieilles vidéos, en faisant des anecdotes, machin, etc. pour échanger avec, euh, avec, le, chat, avec, pour échanger avec le chat. Et c'est super agréable parce que tu euh, as du contact, tu as du contact humain, en, en vrai. Et, euh, et je te dis, c'est pour ça que YouTube, quand tu arrives, tu fais « Ah, c'est bon, j'ai fini la vidéo, un mois de boulot. » Allez, euh, j'y retourne. Allez, le bousin, Salut. et on y retourne là. Et, euh, euh, lire, et tu vas juste lire, lire, lire les commentaires, en plus, des gens euh, qui vont faire « C'est sympa, mais euh, j'ai préféré la douzième vidéo et j'ai soufflé du nez seulement à la douzième minute. » <rire> Donc... Il euh, n'y a pas ce côté chaleureux. Ce a, côté a, a, peu... En fait, le public, de, le public de Twitch est beaucoup moins exigeant que le public de YouTube. Et l'ambiance est bien meilleure sur Twitch que l'ambiance sur YouTube, en fait. C'est-à-dire, bon, encore une fois... 98%, c'est très bien sur YouTube, mais hein, il n'y a pas de problème. Mais on va retenir que les 2%. V. Mais c'est vrai que les commentaires du genre, hmm, euh, c'est sympathique. Mais euh, franchement, euh, je pense que j'ai préféré euh, la dernière. Et puis, euh, j'ai seulement rigolé trois fois, alors que d'habitude je rigole cinq fois. Ouais. Hmm. Ouais, allez, ça, ça tu ne le vois que, tu verras jamais ça sur Twitch. Ouais, ouais. Tu vas jamais voir un mec sur Twitch qui fait, sympa ta blague. Mmh. Mais euh, j'ai plus apprécié celle que tu avais fait à la douzième minute du stream de jeudi dernier. Oui, <rire> voilà. Non, bel exemple. exemple! Donc, euh, ça, voilà, c'est. Et pourtant, ces commentaires, ils existent et ça te prend la tête. ça mais c'est vrai! Mais, mais, Domingo, il en parlait à un moment dans, dans Popcorn, c'est l'effet prof de maths un peu, ouais. tu vois. C'est-à-dire que, genre, Popcorn, tu es en live, tu vas regarder, bah, du coup, le live, et même si tu regardes une VOD sur Twitch avec le chat à côté, ouais. le chat a ses réactions, voilà, t'attaques. Tu vas regarder la VOD sur YouTube, des profs de maths. C'est-à-dire, ouais. ouais, cette semaine, euh, Marie, pas ouf. Ouais, Zach, tu bah, devriez arrêter de l'inviter. Les gens sur YouTube analysent leur fun. C'est euh, <rire> c'est terrible, analyser son fun. C'est vraiment, t'as as regardé un contenu et tu vas, et tu vas faire... Un... Alors voyons, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que je me suis amusé Mettez le sourire, là. C'est <rire> un truc de ouf. Bref, et donc ça c'est aussi un truc qui est vachement agréable sur Twitch, c'est le côté détendu. Et puis après on va se le cacher, il y a de la thune. Utile à l'agréable. Non, non, mais on va se le cacher. YouTube, c'est Antoine qui le dit, c'est 100 fois mieux payé pour 100 fois moins de boulot que Twitch. Enfin, Twitch que YouTube, je veux dire, pardon. Tu trouves que Twitch a moins de boulot Oui, moi je pense que ça dépend du carcassoûté. Moi, une vidéo YouTube me prend moins de temps, et pourtant les deux à la fin me ramènent plus de... Enfin, autant que une à peu près. Ah ouais Ouais, ça dépend. Mais après, parce que franchement, je suis très conscient de la valeur de mon contenu. Je fais pas vos grosses réalisations, mm. tu vois. Qui... Moi, je suis capable de sortir deux, trois vidéos dans la semaine, tu vois, parce que mon contenu est beaucoup plus facile à faire. Mais donc, du coup, à la fin, et c'est là où tu vois qu'il y a quand même différentes euh, trucs, moi, Twitch me prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Par rapport, tu sais, quand tu fais 120, 130 heures par mois, par... et pour ce que ça rapporte par mm. rapport à YouTube, ou à l'inverse, bah, YouTube, moi, ça me ramène... Euh, plus, plus d'argent, plus vite par rapport à Twitch tu vois. D'accord, euh, après moi, moi, nous c'est pareil parce que c'est le truc, c'est qu'il n'y a que moi qui fais du, du stream pour l'instant, mmh. Seb il en fait pas encore ça va venir, mais, euh, mais du coup euh, c'est, euh, moi je trouve que c'est, après voilà c'est par rapport au type de vidéos qu'on fait sur YouTube, bien sûr, bien sûr. Twitch c'est moins de boulot, c'est juste arrives tu lances la caméra, ça. tu t'amuses, tu rigoles avec des potes, euh, tu coupes la caméra, il y a quelqu'un qui fait un best-of, euh, c'est bon euh, voilà, oui ouais, ouais, c'est sûr, sûr. Euh, moi, moins de travail moi, D'ailleurs avec le développement un peu des, des YouTubers, des projets, des comptes, il bah, y a les créateurs qui se staffent de plus en plus, ça prend maintenant bah, des monteurs, des chefs de projet, des chefs mm. de prod, des graphistes et compagnie, euh, beaucoup ont du mal à déléguer de prime abord, mais ils arrivent petit à petit avec le temps, l'évolution et tout. Euh, concrètement, comment elle fonctionne votre chaîne à l'heure actuelle euh, chaîne, YouTube Alors, la chaîne YouTube Le fonctionnement en est... gros de la boîte Ouais, on est 5, euh, donc il y a moi et, Seb, euh... moi et Seb, et Karim, Karim de Bache, donc, euh, qui euh, on écrit à 3. Euh, ensuite, on a euh, Nico, qui est là depuis des années, euh, qui est donc notre ingéson. OK. Euh, mais après, on est tous multifonctions, en fait. Et ensuite, on a euh, Panda, qui est donc notre chargé de prod qui lui va s'occuper notamment quand on a des gros tournages, de trouver le, on lui dit voilà il nous faut, il nous faut ça, euh, il va prendre contact, il va envoyer les mails, il va s'occuper des réservations, des devis, des machins, il va venir figurant, il va sélectionner les figurants, enfin, donc il va se chargé de prod. Faire en sorte que les choses se fassent. C'est le, tous les trucs chiants qu'on ne veut plus faire en fait, c'est lui qui les fait <rire> malheureusement pour lui. Euh, et euh, ensuite depuis très récemment on a Jess euh, qui est donc notre... Euh, régisseuse en, en quelque sorte qui est euh, Madame je fais tout quand en gros c'est c'est euh, j'ai besoin de chauves-souris qui volent euh, fabrique-moi ça et hop elle y va c'est il faut juste quelqu'un qui soit doué de, de ses mains et qui euh, et qui, euh, qui, qui, qui qui organise les ma le matos qui crave des trucs après, un peu voilà. d'idées un peu d'imagination de la de la débrouille c'est faut de la, de la débrouille un pot de colle du un pot de colle du scotch un bâton et, et on y va et on y va c'est euh, donc euh, voilà ça c'est toute l'équipe après on est tous un peu multifonction parce que par exemple euh, Seb, Karim et moi on écrit ensemble mais sur les tournages ça va être par exemple très souvent Seb qui va cadrer et moi parce que moi je suis devant la caméra donc je peux pas voilà. euh, Karim il va s'occuper plus de la lumière ensuite Jess elle va tourner un petit peu à tous les postes Nico qui est notre ingé son il va prendre le son mais aussi par exemple il va monter des vidéos sur le Bazar du Grenier c'est lui par exemple qui monte les narratifs ou qui me fait, euh, le, qui me fait un pré-montage par exemple pour les gens en vrac mmh. euh, après pour le reste pour le montage par contre ça on le fait toujours nous c'est à dire les JDG c'est toujours moi et Seb qui les montons c'est Karim il s'occupe de la colo il va s'occuper de quelques effets spéciaux après on a des gens qui gravitent autour de nous ouais. on a des, des, des, des gens qui sont ponctuels des prestataires mais qui aident ouais, pour un ou deux projets des potes notamment on a les gens de Post Process qui sont une, une ancienne émission de, de JVC qui, qui font de la 3D pour nous des fois qui nous aident à, à réaliser des trucs donc il y a des gens qui interviennent de manière ponctuelle comme ça. mais sinon ouais, le cœur de l'équipe c'est euh, euh, 5-6 personnes et, et moi, moi le truc que je trouve ouf c'est que vous faites encore le montage vous même Ouais, parce que euh, je pense que le montage fait autant, ça donne autant, ça fait par, autant partie de l'écriture. On dit souvent qu'une vidéo, tu la, tu, la, tu, la crées au, tu la crées à l'écriture, tu la détruis au tournage et tu la refais au montage. <rire> en fait, et, euh, et donc le montage, ça fait autant partie de l'identité que tu injectes dans une vidéo euh, que que quand tu as écrit la vidéo. Donc, euh, si jamais, on, si jamais, je ne montais pas. En fait, le truc, c'est qu'il faut voir aussi, j'ai une manière particulièrement pas adaptée de monter. C'est-à-dire que très souvent, on va on va écrire la vidéo, on va la tourner, on va la monter. Seb, il va monter toute la partie avec les, les, les effets spéciaux, toutes les parties mises en scène. Moi, je vais monter uniquement la partie de test. Moi, je me contente, je, je fais toujours la partie test, mais en fait, euh, et ensuite on va se rendre compte de, ah bon ok, alors ce gag il est cringe, on va le refaire, ça ça ne marche pas, euh, là il y a, y a 30 secondes ou pendant 30 secondes on fait que parler et on se fait chier, euh, il faudrait rajouter un truc un peu drôle, tu vois, on va, et on va re, refaire okay. ce qu'on appelle des rustines euh, pour euh, réarranger la vidéo pour qu'elle soit plus, euh, plus fun et mieux à la fin. Donc, euh, or si je filais la vidéo a monté à monter à quelqu'un, il regarderait le script, il montrait ce qu'il y a dans le script, et basta. Et après, il... S il n'aurait pas tout ce côté personnalité que vous y injectez ça. en aurait... retravaillant le truc. Il n'aurait pas le... Il ne pourrait pas retravailler parce qu'il n'aurait pas été là à l'écriture. Le truc, c'est que nous, on est là à l'écriture. Donc, on, sait, on, on, on voit l'esprit qu'on veut donner dans une vidéo, tu vois ce que je veux dire Donc, c'est... Il, il, il faut que ce soit nous qui ouais. montions, euh, bon, je, je pense. Comprends. Pour que le truc soit original et vous ressemble. Quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Et, euh, petite question, vite. Rustine euh, ce que ça veut dire, tu veux dire ouais, ouais, ouais, euh, les, les rustines, c'est le, euh, ce qu'on ce qu appelle. J'ai compris l'idée, mais je ouais. voulais. Les rustines, c'est en gros, c'est quand on, on a fini l'écriture et le, et le, le tournage, enfin euh, le, le montage, même on a fini le montage et on regarde le truc et on fait ça, ça marche pas, cette blague elle est pas ouf, ça c'est pas compréhensible. On va changer, on va réécrire un petit peu, le, retoucher, retoucher un petit peu le script retourner et on va retourner euh... un truc et remonter le truc pour que la chute soit drôle en fait. Voilà. J'ai capté, ok, super, merci, nickel, excellent. Euh... De notre temps, beaucoup reprochent euh, du coup au, au jeu de ne plus euh, sortir fini, tu vois. Mm. Et euh, une des phrases qu'on entend le plus, c est, c est... <rire> enfin, moi ça me fait assez rire, c'est qu'avec l'évolution technologique, les connexions, la fibre, tout ça, machin, euh, les studios se permettent à des moments de sortir des produits pas finis. Et euh, en se disant, bah tiens, de toute façon, au pire, je pourrais le patcher, ajouter euh, un truc, etc., faire revenir les gens de cette manière, et tant pis euh, si le jeu n'est pas fini, et euh, aura des critiques, il y aura toujours y certains, certaines personnes pas très exigeantes qui seront toujours satisfaites de, de ça. Et paradoxalement, beaucoup fantasment aussi à l'époque, en se disant, ouais, à l'époque, ils ne pouvaient pas se permettre ceci, donc ce principe de patch, etc., donc les jeux sortaient plus finis, même si certains étaient buggés. Qu'est-ce que tu penses, du bah, coup, toi, de cette façon de penser bah Après, à l'époque, les jeux sortaient... Euh... Le truc, c'est qu'à l'époque, on faisait des jeux à 20 personnes. Hein. C'est <rire> à l'époque, les jeux, on les faisait en 4 mois et avec un studio de, de 10-20 personnes, grand maximum. Là, maintenant, euh, les, les jeux, je, je peux comprendre... Enfin, je ne le justifie pas, mais je le comprends, du moins. C'est euh, des investissements, c'est des, des studios de 500 000, voire plus... Euh, de gens qui travaillent à temps plein sur un jeu pendant 5 euh, pendant ans, euh, ouais, je, je peux comprendre qu'au bout d'un moment ils sont en mode bon, là faut que ça sorte, tu vois. Euh, parce qu'un si, jeu vidéo, c'est comme une œuvre d'art, c'est jamais fini. Il y a juste un moment, bah, tu l'abandonnes, tu arrêtes de travailler dessus et tu dis, bon ben bah, voilà, maintenant ça y est, c'est dans un état où je le sors. Donc euh, après, il y, a, il y en a qui en abusent, hein, tu vois, par exemple, ce qui s'est passé avec Cyberpunk, euh, mmh. clairement, le jeu, il est. Pas fini quand hein, que dire, ouais, ça. Je veux dire ça se fait qu'un Cyberpunk, un Star Citizen, un BF 2042, Star Citizen, c'est une pré-alpha, ça n'a rien à voir, le jeu n'est pas encore sorti techniquement, bon. Mais mais par contre, Cyberpunk, oui, Cyberpunk, le jeu, il est il sort, on te dit voilà, c'est prêt, Et tu le manges, c'est froid, enfin c'est trop chaud dehors, c'est c'est cru, cru dedans, tu vois. Mais euh, ouais, enfin je, je, je, je comprends. Je, je comprends pourquoi ils font ça, mais euh, après, euh, ça ne justifie pas. Je pense que c'est toujours pareil, c'est les éditeurs. Ce n'est pas les développeurs. Hein, c'est ce que tu disais plus tôt, la pression du. Il faut sortir oui. quelque chose la deadline. C'est évidemment, c'est les éditeurs. Hein, c'est les éditeurs qui disent bon, ben maintenant, euh, ça, sort tel, ça sort à telle date, fini ou pas, ça sort. Euh, et donc, ben, les, du coup, les mecs, ils le sortent comme ça, et après, ils se dépêchent de cravacher pour euh, faire le patch day one. Euh, et quand ils n'ont pas le temps, ce ben, sera le patch 1.1. Euh, mm. Voilà, tu, tu... Et la question étant, du coup, c'est que vis-à-vis -vis de cette remarque, c'est-à-dire, à, à l'heure actuelle, ils se permettent ça, et donc du coup, les jeux sortent de moins en moins sortis. Et à l'époque, vu qu'ils ne pouvaient pas se le permettre, ils, ils sortaient souvent, bah, du coup, plus complet. Tu es d'accord ouais. avec ça ou pas du tout Toi qui as, du coup, beaucoup joué à des jeux à l'époque où il n'y avait pas ces patchs-là. Bah, oui, je, je suis d'accord, mais c'est normal. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis. À l'époque, les jeux, tu les faisais avec... Euh, C'était euh, 4 mois de développement avec euh, 10 personnes. Donc, évidemment que le. Voilà, quoi, tu vois, c'est euh, même, même pas une question de... Ah oui, mais à l'époque, ils ne pouvaient pas se le permettre. Oui, c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Il n'y avait pas Internet, donc tu ne pouvais pas télécharger les patchs. Même s'il euh, y en a eu, des patchs... Euh, ouais, en, en 97, tu avais des patchs euh, pour Baldur's Gate, hein, tu vois, donc euh, a, ça existait déjà. Mais c'est euh, juste que, que oui, ben, c'est euh, maintenant... Ça, en fait, la différence, c'est que le, le concept de sortir un jeu pas fini, ça n'existait pas. Okay. Ça, oui, ça, d'accord. c'est Tu sortais le, le jeu... Il y avait des problèmes, mais il était fini. Tu vois, après, tu sortais des patchs correctifs, machin, etc., pour améliorer l'expérience de jeu. Mais tu sortais le jeu, il était déjà fini quand même. C'est euh, la différence où maintenant, c'est effectivement, tu vas sortir le jeu en early access. Ça, c'est le truc, voilà, c'est euh, le, le jeu, on te sort un jeu en early access. C'est systématique. Maintenant, tous les jeux, ils sortent en early access. Je pense que c'est parce que aussi, on est sur des budgets qui sont tellement gros qu'ils ont envie de, de, de rentabiliser. De capitaliser, hein, euh, de capitaliser dessus le plus vite possible. Je capte. YouTube a beaucoup évolué, on en parlait juste avant, la monétisation, les algorithmes, l'onglet tendance, etc. Et enfin, la façon de consommer aussi, qui a changé notamment, de l'abonnement à la page d'accueil, voilà, beaucoup de gens à l'époque, en tout cas en 2013, 14, 15, étaient constamment et même ta provenance de vue venait beaucoup de manière générale de l'onglet abonnement. Maintenant, c'est beaucoup plus de la page d'accueil, donc c'est à dire que l'algorithme YouTube va avoir beaucoup plus des recommandations, ouais, ouais. des recommandations ouais. et même de ouais, ce que j'appelle page d'accueil recommandations. Ouais. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette évolution dans la façon de consommer et de la surprésence peut-être tu vois de cet algorithme qui a entre guillemets même droit de vie ou de mort sur. Euh, bah c'est. Ouais, J'ai envie de dire, c'est la règle du jeu, ma pauvre Lucette, hein, <rire> malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est ça... enfin, chiant, mais euh, ça changera pas, de toute façon, YouTube, ils mentent, hein. de toute façon, tout le temps, c'est... Euh... <rire> des mythos, quoi. Ah, non, non, mais ils ont beau te dire, mais non, ils ça pas, l'algorithme, pas vrai, euh, bah, c'est faux, tu sais, je veux dire, il y, y a des gens, on a bien vu, quand ils, ont, ils avaient craqué euh, le... Ils avaient craqué la, la, la, les, le, le code de YouTube. Il y a eu une, une, un truc de quelques heures où, où ils avaient, il y avait une, une faille de sécurité sur YouTube et les gens avaient pu voir le classement des YouTubeurs. Il y a un classement des YouTubeurs qui existe avec euh, classé de, de super safe à « attention, ne pas trop mettre en avant ». Ouais. Cette liste, elle existe. On le sait, on l'a vu. Et après, YouTube, il fait « non, non, non, c'est le hasard. Euh, on a juste classé les YouTubeurs de A à D. Euh, c'est euh, purement par hasard. » L'alphabet. C'est l'alphabet, voilà. la M, c'est A, voilà. Vous voyez, c'est le hasard. Mais non, cette liste, elle existe. Nous, on n'est pas trop mal placé, mais on est dans la deuxième partie d'un. Enfin, on est en B-, je crois, un truc comme ça. En fait, c'est clair. En fait, le truc, c'est que c'est classé pour les enfants, en fait. C'est c'est la grande hypocrisie. C'est que normalement, tu n'as pas le droit d'avoir un compte YouTube, mais tu n'as pas le droit d'aller sur YouTube si tu as moins de 13 ans. Sauf qu'en vrai. Euh, les youtubeurs ils sont classés euh, par kids friendly, tu vois. Donc, euh, par exemple, un mec comme Amixem qui va jamais avoir, euh, qui va jamais, jamais dire caca dans ses vidéos euh, parce que c'est vulgaire, tu vois, ben, il est classé en AAA, enfin, parce que voilà, parce qu'il est, est, est ultra kids friendly, tu vois. Et, euh, et donc, oui, il ben, euh, y a un algorithme, il y a un classement des youtubeurs et, et, et ça fait chier, c'est pas grave, c'est comme ça. Après, encore une fois, je te dis, nous c'est. Ça fait longtemps qu'on ne vit. Le en... joueur du grenier, c'est une chaîne qui n'attire plus un, un public nouveau, en fait. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on est à, inévitablement amené à disparaître aussi. Ah ouais, ça parce... vit sur son sur ses anciens. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, parce que c'est euh, c'est on ne les, les jeunes maintenant ils connaissent pas le joueur du grenier. Les jeunes ils connaissent Inoxtag, ils connaissent Michou, ils connaissent le Bouzeux, enfin ou. Voilà, mais ils ne connaissent pas « Joueur du grenier » parce que de toute façon, ce n'est pas adapté pour eux. C'est un humour qui est, qui est un peu spécifique. Est un humour, ça parle de, de trucs qui ont 40 ans. Euh, la NES, ça, ça a quasiment 40 ans. Tu vois, ça, ça parle de vieux machins. Et puis même, c'est des fois, alors des fois, il y a des surprises, des fois, il y en a qui découvrent, mais c'est souvent par le grand frère. Tu vois, c'est le grand frère, la grande sœur qui transmet qui transmet et c'est comme ça qu'ils font. Ah ouais, c'est super, j'aime bien et c'est cool. Ça fait plaisir tu vois quand on en voit des jeunes qui arrivent. Mais en fait, on sait très bien que c'est pas la majorité de notre public. C'est des gens qui ont entre 25 et 35 ans à l'heure actuelle. C'est la plus grosse partie. Je crois que c'est 60 des gens qui nous regardent, ils ont entre 25 et 35 ans. Et donc, c'est un public qui, plus il va vieillir, plus il va avoir autre chose à foutre que d'aller sur YouTube regarder des vidéos, tu vois. Donc, euh... Ah oui, quand il y a le marmot qui gueule derrière. Euh... Exactement. Et c'est ça, hein. Moi nous, quand on a commencé, euh, on, a eu des, euh, on a eu des couples qui se sont formés dans les files d'attente, dans les conventions. Euh... <rire> joueur du grenier, c'est devenu un truc quasiment familial, là, hein, maintenant. C'est marrant, on va dire. C'est ouais, marrant. C est, c est, on a commencé, c'était beaucoup, quand on a commencé, c'était beaucoup des gens qui avaient 20 ans, tu vois, qui, qui genre, ah, je me souviens, j'ai eu la PlayStation quand j'avais 10 ans maintenant euh, voilà encore une fois le playstation c'était en 97 et euh, voilà donc euh, et maintenant c'est plus de c'était plus ce genre hey, je me souviens de toi euh, j'avais 14 ans quand je t'ai connu et quand on les revoit c'est hey, je me souviens de toi je te, je te regarde toujours avec mon enfant <rire> ça... Ça, ça remet les choses en perspective <rire> quoi <rire> ouais. <rire> ouais complètement ah, c'est marrant ce principe je, je, je l'écoutais il y a pas si longtemps dans un podcast euh, ce principe quand tu es créateur de contenu ou même de musique ou de quoi que ce soit de, de devoir à un moment pour perdurer jeunir ta fanbase et donc du coup à, des, à un moment ou à un autre arrivé au dilemme au ouais, de devoir tourner le dos aux anciens non c'est ça ça, ça c'est mort ça pour moi c'est en fait le truc c'est que j'ai eu des, des trucs de notamment sur les JDG en revanche c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire d'ailleurs où où c'était du, du, monté comme du Squeezie 2015, ouais. c'était vraiment genre ultra énervé, ultra, ultra épileptique. Euh... Ouais, gros modo. Okay, cut. Exactement. Euh, après, ça reste moi qui m'énerve sur un jeu vidéo. Tu sais, quand, quand je, je m'énerve dans un jeu déjà, avant, je ne fais pas semblant de m'énerver. Hein, C'est juste, j'enlève les filtres, je laisse sortir le truc tel que ça vient, et après, je le monte, moi, de manière... En fait, le truc, c'est que quand, quand, quand je veux faire ça, quand je veux faire du jeune, tu vois, alors que j'ai 40 ans cette année, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une, une, une, une caméra qui me filme à la troisième personne, <rire> tu vois, et, et, et un mec qui fait Mais, mais mec, mais t'es ridicule, quoi. Qu'est-ce que tu branles, qu quoi. Qu'est-ce que tu fais, mais t'as quel âge, espèce de bouffon, t'as pas autre chose à faire, là Tu sais, il y a vraiment. vraiment c'est comme s'il y avait un moi qui me regardait en mode. Tu es <rire> <rire> trop déçu, genre. ouais. Euh, <rire> Du coup, c'est pour ça que je ne peux pas... Ce n'est pas, pas grave. pas là, grave. Je, on, ouais, se vieux, bah ouais, on, se, on se contentera des vieux. On se contentera des vieux. C'est bien dit. C'est bien dit, c'est bien dit. D'ailleurs, en parlant de ça, qui a vu un peu les différents tâches de la création de contenu, tu as évoqué plusieurs fois les choux les inox, etc. Euh, tu, tu penses quoi de l'évolution de ce métier, de sa manière de faire, de l'avènement de TikTok, des formats rapides, courts, très secs à prendre tout de suite, des réseaux sociaux et compagnie je, honnêtement, j'ai pas TikTok, je, donc je vais pas juger TikTok, sachant que je n'ai pas, je ne l'ai jamais installé. Là, tu vois comment ça fonctionne Je vois comment ça fonctionne. J'y suis. Bon, pff, en fait, sur le principe, c'est pas différent de Vine. Hein, donc, euh, je vais pas, je vais, je vais pas faire le vieux con à dire hey, TikTok c'est nul. M'en fous. Voilà, c'est euh, m'en fous. <rire> c'est vraiment, j'ai pas de jugement. J'ai pas de jugement de j'ai pas de jugement sur la plateforme en elle-même. C'est plus. Euh, c'est plus, il y a des gens qui, enfin, les, des fois, c'est un peu genre, « Regardez, je suis un connard <rire> C'est marrant d'être un connard !» euh, On l'a vu à Webidia ici, par exemple, hein, des, des gens qui avaient tout cassé. Euh, ah ouais, ouais, ouais voilà. les fameux tiktokers. Les fameux tiktokers, <rire> voilà. Donc, il euh, ne euh, faut, faut, faut, faut, pas, faut pas tomber dans, dans le... Il ne faut pas devenir le, le plus gros déchet de l'espèce de, de humaine, juste pour attirer des vues, hein, à un ah, moment donné. Euh, voilà, quoi. Ça s'entend, cette, cette manière de faire qui n'est pas ouf. Des fois, ouais. on ne va pas se mentir. Ça résulte sur des choses pas terribles. Je me permets comme ça pour euh, histoire de finir gentiment. Ouais. Franchement, ça fait une heure et demie. On y est, je, ah. on passe un bon moment. J'espère que c'est ton cas également dans le chat. J'espère que vous appréciez. J'espère que, que les gens euh, s'amusent dans le chat. Moi, je n'ai pas, pas de retour. Hein, je pas le euh, bah, Faites coucou à, à Fred, <rire> voilà Regarde, je te mets le chat. Voilà, Faites coucou, tu iras, chat. ils sont nombreux et ils sont très gentils. Ils sont très contents. Euh, après 13 ans de carrière, si tu pouvais donner un regret sur ta carrière et à l'inverse, une satisfaction. Je me permets de te laisser quelques temps pour réfléchir, le temps que le chat débite, tu vois. Là, regardez, ils doivent être contents, ils sont là, <rire> ils envoient et tout, c'est assez cool, tu vois. Un regret sur la carrière. Euh... Non, un regret, que ce soit un tournage, un contenu, un truc que tu as accepté ou refusé, n'importe. Euh... Tranquillement, regardez, vous êtes beau dans le chat, oh là là, bébou je, et tout, Je, vous êtes je, je réfléchis, ouais, un regret sur la carrière, euh, peut-être qu'on se soit trop enfermé trop longtemps dans notre format, en fait, et qu'on aurait peut-être dû essayer d'en sortir plus vite, D'accord. Pour, à, à, pour plus donner l'habitude aux gens, tu vois. Parce que là, c'est vrai qu'on a, on, on a donné aux gens, est, on est, il y a trois plats, tu vois, il y a pas petit grenier, hors sujet, genre du grenier, rien d'autre, tu vois. Et, et, et le truc, c'est qu'on les a tellement habitués tellement longtemps... Que maintenant, si, si on essayait de faire quelque chose d'autre, les gens feraient ah, ma soupe n'a pas le même goût que d'habitude. <rire> Donnez-moi ma soupe. C'est pas euh, flexible quoi. Voilà. Donc, mais, mais c'est comme ça. Y a, parce qu'il y, y a toujours ce truc de je veux pas que ça bouge, mais si ça bouge pas, je m'en vais. C'est toujours le, ce qu'on parlait au début. Euh, donc peut-être ça, peut-être de pas avoir plus, plus, plus de pas de pas être plus diversifié plutôt. Je dirais. Après, c'est pas trop tard. On... Bien sûr. On le fait, on le fait, on le fait. On le commence à le faire même. Euh, et puis, une satisfaction... Bah, ah, est un truc que... où t'es particulièrement fier, tu vois. Bah, c'est quand même grâce à ça que j'ai rencontré ma femme, en fait. Ça... Belle. Bah ouais, parce que c'est finalement, je l'ai rencontré, rencontré dans une convention euh, à travers ce métier. Donc, si j'avais jamais fait ça, bah, j'aurais jamais rencontré Magnifique, moi. magnifique, très classe. Franchement, très, très classe. Je pense que ça résume un petit <rire> peu euh, cette heure et demie qu'on vient de passer. Et je te remercie encore sincèrement d'avoir accepté de venir. Bah, et, merci beaucoup. Et vraiment, bah, ouais, regardez-les, regardez-les, regardez -les, comment ils sont beaux, comment ils sont gentils. On parlait un petit peu de, de ce côté euh, très euh, spontané de la, de la chaleur et, et des messages euh, véhiculés par le chat. Et je trouve qu'en une heure et demie, on a et plein de points et je suis très content qu'on ait pu faire cette émission et franchement pour ça je te remercie merci bien, merci beaucoup avec plaisir avec plaisir j'espère également que vous avez ressenti un petit peu ce qu'on a pu faire ce qu'on a pu vous proposer que vous avez en tout cas apprécié pour ceux qui viennent d'arriver comme d'habitude je sais vous aimez bien vous arrivez au bout d'une heure vingt et vous êtes là ah, c'est fini non, non, vous inquiétez pas la elle sort très vite sur youtube elle sera avant 21h sur youtube donc regardez hop vous aurez gratuitement et vous pourrez vous faire plaisir et ça c'est cool comme d'habitude je vous l'ai dit au Libre, la semaine prochaine je prends des vacances voilà je prends une petite semaine histoire de recharger les batteries et bien finir cette fin de saison. Donc euh, n'hésitez pas, si vous avez des noms que vous, euh, vous aimeriez voir, j'enverrai euh, des tas de messages pour clore euh, correctement. Zach en c'est terminé pour cette semaine. On vous remercie. On se retrouve du coup dans deux semaines. Je vous ferai des annonces de qui viendra, qui ne viendra pas. Je vous dirai qu'il y aura en avril et compagnie. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous. Ciao, ciao.